Bonjour à toutes et à tous, c'est avec euh, d'abord beaucoup de plaisir, beaucoup de joie, beaucoup d'honneur, que nous vous accueillons aujourd'hui dans ce bel opéra. Nous avons euh, conçu cette initiative il y a déjà quelques années, après euh, une assemblée générale de notre IHS euh, de l'Hérault. Et nous avons imaginé euh, pouvoir euh, aujourd'hui nous retrouver 120 ans plus tard dans les mêmes lieux qui ont abrité le congrès de 1902 et je remercie euh, Gilbert, euh, Stéphane qui était présent à cette réunion et aussi notre camarade euh, François Duteil, responsable de l'IHS de l'AFDME qui malheureusement n'est pas avec nous aujourd'hui. Je remercie euh, bien sûr la Confédération et plus particulièrement Philippe Martinez pour avoir euh, validé ce, ce projet euh, ambitieux. Je remercie euh, la ville de Montpellier et son maire Michael Delafosse qui lorsque nous l'avons rencontré a tout de suite adhéré au projet et mis l'Opéra-Comédie à notre disposition. Bien sûr, je, je remercie l'ensemble des équipes de la ville, mais aussi de l'Opéra. Je remercie l'Institut d'Histoire Sociale Nationale, ses chercheurs, ses historiens. Je remercie aussi nos, nos partenaires qui, euh, tout à l'heure, nous les retrouverons pour un apéro qui sera fraternel, car vous imaginez bien qu'on vous reçoit avec beaucoup de plaisir, beaucoup d'honneur et qu'il y aura aussi beaucoup de fraternité. Remerciement aussi à l'ensemble de l'équipe de l'IHS 34 Remerciement à la compagnie La CIA qui a accepté le pari un peu fou en quelques mois de créer une pièce à partir des textes du congrès de 1902. Remerciements enfin à vous camarades, à vous les syndicats de l'Hérault qui avez joué le jeu et qui avez inscrit plus de 300 camarades pour participer à notre initiative. C'est une véritable réussite, une démonstration de force, une première dans cette rentrée. Et puis comme nous avions décidé de placer cette initiative avec un objectif jeunesse Quelques mots à l'attention des jeunes. Nous vivons une période où l'histoire semble parfois s'accélérer. Et nous pouvons avoir l'impression que le temps nous glisse sous les pieds. La guerre, les guerres, la stratégie des blocs, la crise énergétique qui rattrape nos pays développés, qui sont restés sourds aux conséquences du réchauffement climatique, en sont les causes. Le retour des fascismes en France et partout en Europe, qui nous rappelle aussi les pires heures de l'histoire. C'est dans ces moments de questionnement et de doute qu'il est utile de pouvoir arrêter le temps pour reprendre la main sur notre action. Action où volontarisme et radicalité ne peuvent suffire. Ils n'ont d'utilité que dans le développement d'un syndicalisme de masse qui est la marque de notre CGT. Alors oui, oui, il est important de se replonger dans les débats qui ont fait la CGT. Oui, Oui, il est important de préserver la mémoire de nos combats, de préserver de l'oubli l'engagement de celles et ceux qui nous ont précédés. Mais pour nous, l'histoire, ce n'est pas un musée. Nous ne sommes pas contemplatifs ou nostalgiques d'une époque passée. L'histoire et la préservation de la mémoire des luttes ouvrières sont une lutte, un champ de bataille. La leçon qu'ils nous lèguent est une formidable leçon de vie, une leçon d'optimisme. L'histoire est à venir. Permettez-moi alors de conclure ce petit mot d'introduction, par une citation d'Henri Krasuki, tirée de son discours, qu'il écrivit en hommage à Victor Griffuls, qui était le secrétaire général de la CGT, en 1902. Nous sommes le produit d'une histoire, l'histoire authentique du mouvement syndical français, qui est celle de la CGT. Nous en sommes les héritiers, les continuateurs. L'expérience depuis sept ans nous a appris beaucoup, et la CGT d'aujourd'hui a acquis des connaissances et des capacités beaucoup plus vastes. Nous n'en pas moins tout notre héritage avec un esprit critique et positif, en conservant ce qui est acquis et en laissant ce que la vie a dépassé. Et nous rendons aux hommes, on dirait aujourd'hui, et aux femmes qui ont fait la CGT, aux diverses époques, l'hommage que leur mérite justifie. Merci à toutes et à tous. Bonne journée. Alors bonjour à toutes et à tous, je suis chargé d'animer euh, ce débat. Avant de commencer, quand même, je tiens à saluer les camarades de l'IHS de 34, l'IHS de l'Hérault, et puis un Serge, et puis les équipes de l'UD 34, qui ont eu cette idée un peu, un peu folle d'organiser cette journée. Euh, mais euh, finalement, on se rend compte que c'est une réussite, mais... Avoir des idées fortes, c'est bien, mais les réussir, ça signifie mettre pas mal les mains dans le cambouis, et ils ont su le faire. Bien entendu, merci à la direction confédérale qui a accepté cet effort d'une CEO confédérale décentralisée. En euh, ce domaine aussi, je tiens à saluer des camarades de la coordination confédérale et puis de la communication confédérale qui nous ont suivi dans, cette, dans ce projet un peu fou. Euh, mais, Serge l'a fait avant moi, mais c'est vrai qu'être... Reçu dans ce lieu emblématique et magnifique, qui, euh, qui était le lieu où s'est tenu il y a 120 ans le 13e congrès corporatif, qui était également le 7e congrès de la CGT. C'est quand même quelque chose de, de fantastique. Et puis, euh, merci au public, parce qu'on peut faire des initiatives aussi belles soient-elles, mais euh, sans, les, sans le public, sans notre public syndical qui répondent à notre invitation. Euh, L'initiative ne, ne serait pas réussie. Et vous êtes ici présents et je m'en salue. Je vous salue. Alors, à juste titre, nous avons euh, coutume de célébrer l'anniversaire de la CGT en se basant sur sa création lors du congrès de Limoges du 23 au 28 septembre 1895, à l'exemple des, des 120 ans qui furent l'occasion d'un CCN extraordinaire et d'une exposition monumentale à Montreuil. On parle souvent du congrès d'Amiens, 1906, avec sa fameuse charte qui est aujourd'hui source de multiples interprétations et même de commentaires. Mais pour beaucoup d'historiens, nous le vérifierons certainement, euh, il s'accordent à dire que le congrès de Montpellier, qui s'est tenu dans ces lieux, donc du 22 au 27 septembre 1902, euh, constitue euh, la seconde naissance de la CGT. Alors en effet, dans l'invitation qui vous avait été donnée, il y a l'article 2 et puis il y a l'article 3 qui dit euh, nul ne pourra faire partie de la Confédération s'il n'est pas fédéré nationalement et adhérent à une bourse du travail et une union syndicale locale ou départementale ou régionale de corporations diverses. Cet article 3 contient bien entendu des possibilités dérogatoires pour les syndicats qui seraient trop éloignés des sièges sociaux de leur union locale, départementale Original. Ce qui signifie que ce congrès a fixé de manière statutaire les conditions pour qu'un syndicat soit adhérent de la CGT. Il livre en quelque sorte une définition d'une notion qui fait encore aujourd'hui débat ou qui est source de, de discorde quelquefois. C'est quoi être confédéré ou dit autrement c'est quoi faire en confédération autre élément que nous examinerons, les conférenciers, et notamment avec euh, Stéphane Siro, il s'agit du cap loutier. Donc, on affirme que c'est son décès, le 13 mars 1901, de celui qui était secrétaire général de la Fédération des Bourses du Travail, qui a fait que lors de ce congrès de 1902, eh bien, un accord se trouvait, un consensus sur la nécessaire double adhésion des syndicats pour être confédérés. Bien entendu, entre les Bourses du Travail et les Fédérations d'Industrie et de Métiers, ou les syndicats nationaux, ce sont deux conceptions du syndicalisme qui s'affrontent. Il fallait trouver le terrain pour parvenir à l'unité ouvrière au sein d'une seule et même confédération. Nous allons donc ouvrir cette séquence historique en présentant les conférenciers qui m'entourent, que je remercie, car ils ont eux aussi fait l'effort de répondre à notre sollicitation. Afin de respecter un ordre que je qualifierais de chronologique, je vous prie de m'excuser. Je ne commencerai pas par la seule femme qui est à la tribune, mais par celui qui va partir de 1886 pour nous amener à 1902. Il s'agit de Stéphane Sirot, qui est à ma gauche. Stéphane Sirot est un historien très connu dans le monde syndical et chez les militants des IHS de la CGT. Il collabore régulièrement avec l'IHS FNME, mais aussi avec l'IHS CGT en tant que membre de notre conseil scientifique. Il sera régulièrement disponible pour différents instituts territoriaux ou professionnels. Stéphane est spécialiste de l'histoire et de la sociologie des grèves, du syndicalisme et des relations sociales. Il enseigne l'histoire politique et sociale du XXe siècle à l'université de Sergi-Pontoise et l'histoire de la sociologie, du syndicalisme et des relations sociales à l'Institut d'administration des entreprises à l'université de Nantes. Il a publié plusieurs ouvrages sur le syndicalisme et une série de petits livres sous forme de brochures thématiques Très instructives qui font le lien entre l'histoire et les sujets d'actualité. Ensuite, c'est Jérôme Beauvisage qui prendra la suite pour un regard sur le syndicalisme révolutionnaire de 1902 à 1914. Nous serons donc dans le prolongement du congrès de 1902 et examinerons avec lui des courants de pensée qui vont traverser le mouvement ouvrier et ce syndicalisme unifié dans cette période cruciale qui précède la Première Guerre mondiale. Jérôme n'a pas le titre d'historien, il est militant de CGT, de la Fédération des Finances Publiques, c'est donc un fonctionnaire à des impôts, mais Jérôme, qui est le responsable des cahiers d'histoire sociale de notre IHS, a acquis par un travail personnel une évolution assez remarquable en matière d'histoire du mouvement ouvrier et de la CGT. Il a réalisé de gros travaux de recherche et d'écriture sur différentes thématiques, et particulièrement sur l'extrême droite. Enfin, ce sera Sophie Béroux qui coûtera cette conférence à trois voix, en traitant des enjeux de l'unité ouvrière d'hier à aujourd'hui. Sophie n'est pas une inconnue non plus pour nous, militant de l'IHS-CGT, puisqu'elle est aussi membre de notre conseil scientifique et s'associe régulièrement à nos travaux et notamment à nos colloques. Sophie Béroux est docteur en sciences politiques et professe à l'Université de Lumière Lyon 2. De plus, elle est directrice adjointe du laboratoire triangle de cette même université. Elle est l'auteur de nombreux ouvrages d'études politiques et sociologiques du syndicalisme. Elle a co-dirigé beaucoup de publications de cette thématique, pour exemple, un exemple, en lutte les possibles de syndicalisme de contestation aux éditions Raison d'agir en 2021, avec Martin Thibault. Donc, sans attendre, je vais donner la parole à Stéphane, et avec lui, nous allons nous projeter en 1886, dans les dernières années de l'Association internationale des travailleurs ou première internationale. à toi, Stéphane. Je sais oui, ça fonctionne. Euh, bonjour tout le monde, même si je ne vous vois pas, je sais que vous êtes là. Euh, alors, euh, oui, donc le, la, la, la période qui m'a été attribuée, euh, ce sont les années 1886-1902, mais euh, J'irais bien en amont et bien en aval, parce qu'il me semble que pour estimer à sa juste mesure cette période, il faut remonter un peu au-delà. Et pour faire le lien avec le passé, il me semble qu'il y a des enseignements ou des, des, toute une série d'enjeux qui sont déjà posés à l'époque et, et qu'on retrouve, qu retrouve toujours aujourd'hui. Cette, euh, cette période euh, qui euh, court de la fin du 19e au début du 20e siècle, c'est ce que j'ai appelé dans un de mes livres euh, le deuxième âge du syndicalisme. C'est-à-dire un âge qui euh, court pour moi jusqu'à la Seconde Guerre mondiale et qui est celui au cours duquel euh, le syndicalisme progresse vers euh, une forme de, de banalisation, d'intégration à la société industrielle ou progressivement... Euh, la législation le reconnaît, où le syndicalisme s'installe peu à peu comme un acteur majeur des relations sociales. Cet âge succède, bien évidemment, vous l'avez deviné au précédent, celui qui commence en 1791 avec la fameuse loi Le Chapelier, qui, comme chacun sait, interdit ce qu'on appelle à l'époque les coalitions, puisque... Il n'existe pas de mot de vocabulaire pour désigner euh, ni d'ailleurs euh, les grèves, hein, ni euh, euh, les organisations de travailleurs. On emploie pour les uns et pour les autres le terme de « coalition » qui sont donc interdites par cette phase de, de la Révolution française. Mais ce qui est intéressant dans cette période, qui va de 1791 pour moi jusqu'à la loi de 1884 qui enfin légalise les syndicats, c'est une période au cours, duquel, au cours de laquelle s'expriment déjà les besoins d'organisation du monde ouvrier. Au fond, euh, des, des regroupements ouvriers existent avant le syndicalisme. De même que les grèves existent, y compris lorsque la loi les, les interdit. Euh, et il me semble que revenir un instant sur cette, sur cette première période permet de mieux mesurer les défis qui sont posés pour construire une organisation confédérée. Donc dans cette, cette première période, ce premier âge, hein, entre la, la fin du XVIIIe siècle et, et la fin du XIXe siècle, euh, les, les ouvriers s'organisent. Alors ils s'organisent évidemment pas dans des syndicats, puisque ceux-ci euh, sont, sont interdits euh, jusqu'en 1884. Ils s'organisent d'abord dans d'autres formes de regroupement que sont euh, d'une part les compagnonnages ou, d'autre part, les, les sociétés de, de secours mutuels. Ces sociétés qui sont tolérées, qui sont acceptées et qui abritent parfois en leur sein des, des sociétés de résistance, ce que le grand historien Ernest Labrousse appelait la mutualité de, de combat. Et puis, arrivé vers les dernières années du Second Empire, un régime de tolérance s'installe. Dans les années 1860, on voit apparaître les les premières chambres syndicales ouvrières avec des regroupements ouvriers originels qui sont à forte tonalité communautaire, qui sont organisés à partir du métier, avec une solidarité interprofessionnelle qui est très peu présente. Ce qui prédomine longtemps, c'est l'entraide entre producteurs de la même spécialité, de la même profession, voire de la même localité. Pour l'essentiel, l'horizon s'arrête à peu près là, sauf pour ceux qui se reconnaissent alors dans l'Association internationale des travailleurs, la première internationale née en 1864, dont l'influence, même si elle est non négligeable, reste régionalement inégale et, et touche surtout l'élite ouvrière. Évidemment, ces premières chambres syndicales qui sont, qui sont tolérées se doivent d'avoir une dimension de paix sociale. On n'est pas dans un syndicalisme qui, qui se proclame ou qui s'auto-proclame de lutte de classe. Sinon, il est évident que l'interdiction le menacerait. Et d'ailleurs, les statuts des premières chambres syndicales d'avant la loi de 1884 insistent, par exemple, sur l'abandon de la grève comme moyen de protection du salaire. Et puis, la tolérance administrative, elle est, elle est extrêmement limitée. Ces organisations ouvrières doivent déposer leurs statuts, les noms et les adresses de leurs administrateurs. On voit bien à quoi ça pourrait éventuellement servir. Ils doivent soumettre l'ordre du jour de leur réunion à l'autorité, accepter... Lors de leur rassemblement, la présence d'un agent de police. Enfin, bref, il y a toute une série d'éléments euh, comme cela qui, euh, qui en limitent évidemment euh, très fortement la, la liberté. Tout ça dure jusqu'à la loi du 21 mars 1884 qui euh, légalise le fait syndical après huit ans de débat tout de même. Euh, mais huit ans de débat qui montrent aussi, hein, et, et ça je pense que c'est quelque chose qui, euh, qui est un enseignement sur la longue durée, euh, qui illustre aussi les besoins de régulation de l'ordre dominant. Euh, sous la Troisième République, ce besoin se fait manifeste. Euh, la, la grève a été tolérée euh, et on commence à s'interroger sur euh, le rôle que pourrait avoir en matière de, de tempérance sociale. C'est comme ça qu'on y réfléchit alors, euh, les organisations syndicales. Et cette loi de 1884, elle est conçue euh, d'une manière qui euh, circonscrit au fond le rôle du syndicalisme. Et là aussi, je pense que c'est... Euh, un enseignement qu'on peut considérer de longue durée de la part des pouvoirs, qui circonscrit le syndicalisme à la fonction de, de béquille du social, avec de nombreuses entraves qui expriment, à mon sens, cette, cette dimension-là. J'en citerai deux, à savoir la restriction des moyens accordés aux unions de syndicats. Les unions de syndicats sont particulièrement redoutées pour leur potentiel de politisation, pour leur force supposée sans commune mesure avec celle d'organisations isolées. Et là, on retrouve dans des discours, d'ailleurs tenus par, par un certain nombre d'élus, hein, qui sont très intéressants, cette, cette grande peur qui existe chez certains de voir ce monde ouvrier forger euh, une, une solidarité interprofessionnelle qui éventuellement, dit un sénateur euh, à l'époque, qui pourrait constituer une sorte d'État dans l'État et qui, constituant ainsi une sorte d'État dans l'État, menacerait au fond l'État lui-même. Et euh, la, deuxième, euh, la deuxième grande limite, qui là aussi me semble être, euh, va transcender les, les périodes, c'est celle de l'assignation à résidence professionnelle. C'est-à-dire que les syndicats professionnels, dit la loi, ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. Il y a de longs débats pour faire en sorte que le syndicalisme n'empiète ne, jamais à l'intérieur du champ politique, ne viennent pas s'immiscer à l'intérieur de cet entre-soi du politique. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle il y a des journées entières de débat d'ailleurs, hein, je viens de vous citer l'extrait de cet article de la loi, sur l'adverbe exclusivement. Parce que certains disent, si on ajoute exclusivement ce qui n'était pas prévu au départ, euh, ça permettra plus facilement, éventuellement, à, à la justice. Si jamais euh, ces syndicats euh, viennent à à empiéter sur le champ politique ça leur permettra plus facilement de les, les condamner voire de, voire de les interdire toujours est-il qu'à partir de, de 1884 le fait syndical commence quand même à s'épanouir hein, et sans répondre aux espoirs de l'ordre dominant parce que euh, à l'inverse de ce qui était recherché par les républicains qui, euh, qui sont à l'origine de cette loi, la culture syndicale qui, qui va prédominer dans notre pays qui se forge à la fin du 19 e siècle c'est comme vous le savez plutôt une culture de lutte et moins une culture euh, qu'on pourrait qualifier d'accompagnement. Cela d'ailleurs, même si tous les syndicats ne se mettent pas en conformité avec la loi, y compris dix ans après. D'ailleurs, j'apprécie euh, beaucoup certaines des citations de cette époque où euh, on le voit dans la, la bouche des dirigeants de, de la CGT d'alors. Euh, les dimensions de désobéissance et de transgression se dressent sur la route de l'ordre dominant. Euh, je vous cite une, un petit extrait d'Émile Pouget à propos de cela. Les syndicats ne tiennent pas compte des prescriptions législatives. Ils se développent sans se préoccuper d'elles. Et s'ils remplissent les formalités exigées, c'est parce qu'ils n'y attachent aucune importance, se sentant assez forts pour passer outre. Autrement dit, si les syndicats se sont mis en conformité avec la loi, c'est très bien. S'ils ont décidé de ne pas le faire, c'est très bien aussi. Au moment des débats parlementaires, si les regroupements par profession et par localité prédominent encore, on voit dès les années 1870-1880 un certain nombre de corps de métiers qui commencent à se coordonner en créant des fédérations nationales, telles par exemple les charpentiers, les chapeliers, les ouvriers du livre... Et après 1884, avec la légalisation du syndicalisme, ce, ce mouvement s'accélère, va gagner des secteurs aussi importants que les cheminots, le textile, le bâtiment ou les mines, euh, avec cependant des, des premiers pas pour ces regroupements qui sont compliqués parce que leur structure nationale est assez fragile, elle manque de base locale et elle s'appuie chacune sur quelques, quelques secteurs régionaux euh, seulement. Et ces années qui suivent la loi de 1884 euh, voient des événements et des processus majeurs qui s'enclenchent en très peu de temps. Les années 1886-1887 me paraissent des années tout à fait importantes parce qu'il y, y a trois séries d'événements ou de processus qui, qui se déroulent, qui s'engagent, qui sont, me semble-t-il, à mettre en, en avant. Durant ces deux années-là est clos la première structure nationale à caractère interprofessionnel du 11 au 16 octobre 1886, se tient à Lyon le congrès constitutif de la Fédération nationale des syndicats. Alors elle repose essentiellement sur les métiers, elle exprime une conception en matière d'organisation qui repose sur les solidarités corporatives par branche d'industrie, elle ne dispose pas vraiment d'une force d'impulsion nationale et rassemble somme toute assez peu d'adhérents. Alors il faut dire d'ailleurs que, de ce point de vue, fondée à l'initiative des partisans de Jules du marxiste Jules hostile à l'idée d'autonomie syndicale, cette fédération s'inscrit de plus en plus, au fond, me semble-t-il, à contre-courant de cette orientation qui gagne euh, les militants ouvriers, qui est l'idée d'autonomie syndicale. Hein cette idée d'autonomie syndicale, sous l'effet euh, notamment de l'attitude démontrée par la République bourgeoise, qui a participé, euh, euh, du fait de, de ces événements répressifs, de ces épisodes répressifs, à la construction d'une culture de lutte méfiante des institutions, et vous ajoutez à cela euh, l'afflux des anarchistes vers les syndicats en particulier à partir de la première moitié des années 1890, le tout donne une culture d'autonomie qui commence à s'ancrer à la fin du 19e siècle, qui va ne cesser, qui ne va cesser, pardon, de, de se développer par la suite, et Jérôme en parlera, en parlera mieux que moi. Et d'ailleurs, entre 1892 et 1894, les guédistes finissent par être mis en minorité, y compris au sein de cette, de cette fédération, ce qui d'ailleurs aide à ouvrir la voie à, à la première tentative euh, véritablement de regroupement unitaire que, que sera la, la CGT de, de 1895. Pour en revenir à 1886-1887, il y a un deuxième, deuxième élément qui me semble important de souligner, c'est que le champ militant ne tarde pas, après l'irruption de, de la Fédération nationale des syndicats, à gagner en concurrence organisationnelle et, et idéologique. En février 1887 est inaugurée à Paris, avec l'appui des autorités, la Bourse du travail, qui sera la première d'une longue liste, euh, et qui exprime un, un fort besoin de solidarité interprofessionnelle locale, ainsi que la préoccupation du, du placement professionnel, avec des bourses qui ne sont pas repliées euh, sur elles-mêmes, tout en contribuant au long et difficile processus de décloisonnement des métiers, elle s'organise elle-même en réseau national, avec, comme, comme, comme cela est illustré par son congrès constitutif de 1892, qui crée une fédération nationale des bourses du travail, qui à l'époque en rassemble 10 sur les, les 14 qui existent en 1892, avec donc bientôt à sa tête... Ce militant remarquable qu'évoquait Gilbert tout à l'heure, à savoir Fernand Pelloutier, qui va devenir une des figures majeures du, du syndicalisme. Mais qui dit autonomie ouvrière dit aussi un choix de pratique. La grève en apparaît comme l'expression privilégiée, et dans sa version générale, elle cristallise d'ailleurs le clivage entre les guédistes et les partisans de l'autonomie ouvrière, battus ces guédistes lors des congrès de, de 1892-1894. Pour finir sur ces deux années 1886 87 il me semble important aussi de rappeler que le syndicalisme chrétien commence à s'installer dans le paysage militant national. C'est en 1887 que naît, que naît pardon, le premier syndicat euh, chrétien, c'est-à-dire celui des employés de commerce et de l'industrie. Et au fond émerge cette culture syndicale de longue durée qui, euh, euh, qui à mon sens, est la seule proposition véritablement... Euh, alternative au syndicalisme de culture conflictuelle et anticapitaliste que va représenter la CGT. Cela étant dit, si la solidarité à fondement local et professionnel va conserver une prégnance majeure dans les modes d'organisation ouvrière, si les conceptions militantes restent à la fin du XIXe siècle encore clivées, la préoccupation de rassembler la diversité du salarié industriel dans une même structure avance. Et au fond, les syndicalistes conscients de la communauté d'intérêt que fondent la suggestion du travail au capital et de l'efficacité que peut représenter une forme d'agrégation de l'univers du travail au sein d'une même entité, cela ne désarme pas. Il ne désarme pas et en septembre 1895, vont fonder à Limoges, comme vous le savez évidemment, la CGT. Une CGT dont les débuts sont modestes. Là, je citerai un extrait du, du livre, de, du vieux livre, mais toujours instructif de Jean Brua et Marpillot un esquisse d'une histoire de la CGT, où ils décrivent ainsi les débuts de la CGT. « Elle ne possédait qu'un tout petit bureau au premier étage de la Bourse du Travail, rue du Château d'Eau. Le particularisme syndical subsistait. Les organisations adhérentes ne payaient pas au mal leurs cotisations. Faute d'autorité, le Conseil national administrait, mais il ne dirigeait pas. » Cette confédération historique, elle prend véritablement son envol, ça a été dit en septembre 1902 au congrès de, de, de Montpellier, Puisque hein, la Fédération des Bourses du Travail, qui avait jusque-là soigneusement conservé son autonomie au sein de la centrale, continuait de tenir ses propres congrès hein, et remplacée euh, par deux sections euh, confédérales qui sont mises en place, hein, c'était rappelé, celle des Fédérations d'Industrie, de Métiers et de, de Syndicats Isolés et celle de la Fédération des Bourses du Travail. Et pour citer René Mouriot, le socio-historien, c'est la victoire du principe des fédérations nationales sur le localisme des Bourses du Travail et de ceux qui, depuis la naissance de la CGT, réclament que l'unité syndicale se réalise pleinement. Ainsi, dotée de meilleures structures qui reflètent une unification aussi achevée que possible du mouvement syndical, la CGT grandit. Ce congrès de 1902 me paraît aussi consolider les piliers de la culture cégétiste à base d'autonomie et de perspectives révolutionnaires. Euh, les, le propos des deux premiers articles des statuts de la Confédération euh, établis en 1895 est d'ailleurs fusionné. Euh, je le rappelle, en 1895, l'article 1 dit « Les éléments constituant la CGT devront se tenir en dehors de toute école politique » et l'article 2 ajoutait « La Confédération Générale du Travail, exclusivement pour objet d'unir sur le terrain économique et dans les liens d'étroits de solidarité, les travailleurs en lutte pour leur émancipation intégrale ». En 1902. La CGT affirme désormais, en une phrase, qu'elle groupe, en dehors de toute école politique, tous les travailleurs conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat. Et donc, de facto, il me semble qu'il a ainsi établi une manière d'étroite relation entre le souci de construire une nouvelle société et la prise de distance à l'égard des structures partisanes, mais surtout pas, j'y insiste, de la politique, l'un étant, en quelque sorte, corrélé à l'autre. Et... Euh, un parti du travail à perspective utopique est pleinement proclamé avant de l'être d'une manière appelée à davantage de, de postérité, voire de légende, la fameuse charte d'Amiens. Alors, Si ce congrès de Montpellier tend à écarter la concurrence avec les bourses du travail, ça ne signifie pas pour autant l'hégémonie du syndicalisme confédéré, ni le dépassement des identités de métier. Il faut quand même rappeler que de puissantes fédérations d'industrie tardent à se constituer ou intégrer la CGT. En 1906, d'après mes calculs, la CGT rassemble autour des deux tiers des syndiqués français. Donc il en reste un tiers en dehors. Et il faut attendre 1907 pour que se crée, par exemple, en son sein, une fédération du bâtiment, euh, qui elle-même va chercher à résorber l'éparpillement de cette industrie en de nombreuses fédérations de métiers. La fédération des mineurs, elle n'intègre la CGT qu'en 1908. Donc au fond, déjà, la difficulté du mouvement syndical à se vivre autrement que dans l'émiettement et le pluralisme est présente, y compris lorsque n'existe qu'une seule Confédération. Pour autant, euh, et pour euh, citer euh, Jacques Julliard, euh, le congrès de Montpellier marque le début des belles années du syndicalisme révolutionnaire, qu'on peut faire durer euh, très peu de temps, hein, au fond, jusqu'en 1908-1909. Euh, je sais qu'il ne me reste que trois minutes, quelque chose comme ça. Alors, euh, je ne pourrais pas conclure sans me permettre de tisser brièvement euh, quelques liens entre le passé et le temps présent, euh, et donc je me permettrai quelques remarques en lien... Euh, euh, avec le, le passé, et qui me semble toujours euh, d'actualité. La première, c'est que rassembler le monde du travail dans une seule et même organisation, c'est quelque chose, je l'ai dit, qui n'a jamais été une règle, y compris lorsque n'existait, comme je l'ai rappelé, qu'une seule, qu seule confédération. Pour autant, euh, je, deuxième remarque euh, que j'associe à la première, euh, il n'y a à mon sens que deux propositions solides de syndicalisme, parce que forgées par la longue durée, celles que je viens d'évoquer, L'une de ces cultures, c'est la culture de la CGT, qui privilégie les pratiques de rapport de force, qui assume l'existence de la lutte des classes et son immission dans le champ politique, y compris à terme dans l'idée d'un changement de société. Et l'autre, euh, le syndicalisme de culture chrétienne euh, d'autre part. Et il me semble que le reste n'est au fond qu'accident de l'histoire, dont la résorption me paraît aujourd'hui particulièrement essentielle dans une société où, avec des taux de syndicalisation qui sont ceux du début du XXe siècle et huit organisations d'ampleur nationale, il euh, y a une forme de, de problématique qui me semble euh, à interroger. Remarque suivante, le, le syndicalisme fait, et dès cette époque que je viens de, de survoler, euh, le syndicalisme fait, je dirais, euh, se doit de faire de la politique. dans Un pays où, où d'ailleurs les moments phares de conquête sociale ont tous un point commun. Une grande peur, une grande peur de l'ordre dominant. Et cette grande peur de l'ordre dominant, elle intervient parce qu'il est pris, à un moment donné, en tenaille entre une pression sociale et une pression politique conjointe, conjointe et concomitante, qu'elle soit nationale ou internationale. Et on pourrait citer toutes les dates, y compris après celles de la période que je viens d'évoquer, 1906, 1919, 1936, 1968, j'ajouterai même, d'une certaine manière, 1995. Tous ces moments-là, ils répondent, à mon sens, à cette configuration, c'est-à-dire, comme je l'évoquais, cette capacité qu'a pu avoir à un moment le monde du travail à prendre en tenaille l'ordre dominant, d'un côté dans le champ social, de l'autre dans le champ politique. L'un sans l'autre, ça n'a jamais permis, dans notre histoire en tout cas, de conquête sociale majeure. Le monde du travail, et ça sera mon avant-dernière remarque, lutte et s'organise quoi qu'il arrive, dès lors qu'en tant que corps social, il s'estime brutalisé. Je l'ai dit, il s'organisait même avant que, que n'existent les syndicats. Donc, il s'organise avec les organisations syndicales, ce qui est plus souhaitable, possiblement sans elles. C'est en ce sens que le syndicalisme peut être mortel, pour reprendre une expression qu'aiment bien les syndicalistes de culture chrétienne. Euh, il peut être mortel surtout lorsqu'il existe, comme aujourd'hui, euh, des outils numériques qui aident à, à contourner, euh, si ce n'est son hégémonie, tout au moins sa, sa centralité. Dernière chose, euh, le syndicalisme français, c'est fait transgressif. Il s'est fait transgressif pour échapper à l'assignation à résidence professionnelle. Il s'est fait transgressif pour échapper aux injonctions de l'ordre dominant qui, en 1884 comme aujourd'hui, cherche à l'encercler dans des rapports de droit pour l'écarter des rapports de force. Et ça, c'est aussi une permanence. C'est une permanence qui me paraît particulièrement vraie aujourd'hui encore plus qu'hier mais elle était déjà présente hier et pour faire le lien avec euh, ce, qu ce que va sans doute évoquer Jérôme cette conscience euh, de, de cette stratégie de, de cet ordre dominant les syndicalistes révolutionnaires euh, qu'il va évoquer dans quelques instants euh, ils l'ont déjà cette conscience là et s'ils se font révolutionnaires, s'ils se font utopiques s'ils font de la politique c'est pour échapper à cela c'est pour échapper à cette injonction là il me semble qu'il y a là autant de sujets plus que séculaires sur lesquels, parmi d'autres, les, les congressistes de mars 2023 pourraient avoir tout intérêt à, à de nouveau réfléchir. Alors Stéphane... Stéphane avait un traité 1886-1902, il a traité 1791-2023, mais on connaît Stéphane, il est comme ça. <rire> on ne l'empêchera pas d'être comme ça et on l'aime comme ça. Enfin, je vais maintenant donner la parole à Jérôme. Alors Jérôme, est-ce qu'on parle de 1902, d'avant, d'après On va essayer de partir de 1902 du Congrès euh, pour je nous rendre si jusqu'à euh, ce qu'on appellera la rectification de tir à 1913 et puis l'union sacrée à 1914. Donc Jérôme va nous traiter de ce syndicalisme révolutionnaire de cette période-là. A toi Jérôme. Merci Gilbert. Bien, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc, donc euh, avec l'exposé de, de Stéphane Siro, Vous avez pu revisiter le long chemin de la construction de l'unité ouvrière, dont le congrès de Montpellier marque incontestablement en 1902 une étape importante. Bon, mon propos va être un petit peu différent. Je ne vais pas retracer devant vous l'histoire de la CGT de 1902 jusqu'à jusqu août 14, hein, qui, d'une certaine façon, euh, sanctionne la fin d'une époque cohérente. Euh, J'interviendrai ici en tant que syndicaliste, comme l'a rappelé Gilbert. Je n'ai pas la prétention de me transformer ni en historien ni en politiste, et c'est bien plutôt à partir des questions du moment que je souhaiterais inscrire ma démarche. Nous vivons depuis quelques décennies un moment de troubles, de certitudes. Les projets et les organisations qui structuraient notre univers jusqu'à une époque assez lointaine sont considérablement rebattus, sinon totalement bouleversés. Le triomphe dans le capitalisme dit financier et la globalisation des échanges qui l'accompagnent invitent à repenser les modalités de sa constatation et les alternatives à lui opposer. À cet égard, la période qui court de 1890 à 1914 présente un certain nombre de caractéristiques qui partent encore aujourd'hui. Les historiens et la communauté scientifique s'accordent généralement pour lui reconnaître une certaine cohérence, une identité forte, mais comment la caractériser, ou plutôt la définir Le mot qui a longtemps prévalu, mais qui est un peu délaissé aujourd'hui, est celui d'anarcho syndicalisme Sans être totalement inexact, cette dénomination possède une charge polémique car ce sont principalement les adversaires de lanarcho syndicalisme je veux dire les réformistes, et principalement les socialistes de la tendance guédiste, qui l'employaient. Plus récemment, l'historien Jacques Julia a proposé l'expression de syndicalisme d'action directe. Il est vrai que cette expression décrit assez bien la période. Les militants de l'époque, aussi bien les révolutionnaires que les réformistes, se reconnaissaient dans ce que signifiait alors l'action directe. Aujourd'hui, la communauté scientifique s'accorde sur le concept de syndicalisme révolutionnaire forgé au tout début du XXe siècle par des théoriciens socialistes comme Hubert Lagardel, Edouard Burns ou Charles Guess, gravitant dans la mouvance de la revue du mouvement socialiste. Ces théoriciens rejettent le socialisme parlementaire devenu majoritaire depuis le millerandisme triomphant à la fin du XIXe siècle et considèrent que l'idée révolutionnaire, a retrouvé une seconde jeunesse dans les orientations prises par la CGT à Montpellier, puis confirmées à Bourges en 1904. La Révolution prenait donc les traits d'un effort volontaire soutenu par l'action ouvrière. Ce syndicalisme révolutionnaire s'inscrit dans une époque dont il nous faut dire quelques mots. En fait, le syndicalisme moderne est contemporain d'une seconde industrialisation dont les effets vont se faire sentir jusqu'aux années 1970. Celle-ci s'appuie sur une série d'innovations technologiques majeures. Ainsi, dans les années 1880 et 1900, l'électricité, l'acier, les moteurs à explosion et la chimie bouleversent les vieilles structures productives. Certes, jusqu'en 1914, ce mouvement n'a pas encore donné toute sa mesure, mais incontestablement, ses effets sont déjà perceptibles dans les secteurs et les entreprises qui concernent au premier chef. Ces inventions les progrès mécaniques bouleversent le procès du travail, accélèrent la production de masse et poussent irrésistiblement au développement de la concentration industrielle. Ainsi, en 1862, moins de 160 établissements occupaient au moins 500 salariés. En 1898, on leur recense déjà 445 et le mouvement de vacances amplifiants. Dans ces établissements, la rationalisation du temps et de l'espace s'impose pour garantir la rentabilité des investissements. L'usage des machines se généralise. À la fois pour des raisons de sécurité et de recherche optimale des profits, les règlements intérieurs des bannes usiniers resserrent la discipline, faisant la guerre au temps mort et autres retards. À sa façon, le syndicalisme révolutionnaire va tirer des conclusions pratiques induites par les effets de cette seconde industrialisation. La déstabilisation des ouvriers, des ouvriers qualifiés et de l'élite ouvrière d'un côté, la montée des OS, de l'autre l'oblige à élargir élargissent de fait les bases du syndicalisme ces changements profonds de la société qui se matérialisent par la réorganisation du travail la redéfinition des qualifications les progrès de l'urbanisation et la concentration industrielle le poussent aussi à mieux relier les combats du présent à celui des au projet d'avenir de, de facto bon malan de 1880 à 1914 le syndicalisme dépasse peu à peu le corporatisme en largeur et en épasseur Classe ouvrière et syndicalisme entrent de plus en plus en osmose. À tous les échelons, les organisations parviennent de mieux en mieux en s'unifiant à dépasser les cadres antérieurs trop étroits. Le syndicalisme est donc un acte d'unité pour échapper au morcellement et à la dispersion des métiers. Le syndicalisme, en perdurant cette période, a un travail ininterrompu de concentration. Bien sûr. La prégnance du métier demeure forte, et va d'ailleurs le demeurer jusqu'à nos jours. Mais dès 1906, le mouvement en faveur du principe industriel reçoit une impulsion décisive. Tout aussi caractéristique, l'activité gréviste, réanimée depuis le milieu des années 1890, passe par deux pics en 1900 et 1902, avant d'atteindre son maximum en 1906, tandis que la syndicalisation s'emballe. Certes, les 3679 organisations recensées en 1902 par l'Office du Travail, fortes de quelques 614 000 membres pour 11 millions de salariés alors, ne sont pas toutes affiliées à la CGT, qui regroupe environ à cette époque un dixième des syndicats et un cinquième des travailleurs organisés. Mais quoi qu'il en soit, le dynamisme est là. Cette année-là, précisément, avec le congrès de Montpellier, une nouvelle équipe dirigeante réunie autour de Griffuls, Bouger et Yvetot prend les rênes de la CGT et dispute au socialisme politique ses prétentions tutélaires sur la classe ouvrière. Permettez-moi à ce stade une digression. Lorsqu'il arrive, au pouvoir à, la direction, lorsqu arrive pardon, à la direction de la CGT, Victor Griffuls a 27 ans. Peloutier en avait 28 lorsqu'il a pris les commandes de la Fédération des Bourses en 1800. En après 1892. Pierre Manat, le fondateur de la Vélo, avait 25 ans en 1906. Et Léon Joux, qui succédera à Grifuls, avait 30 ans en 1909. En 1902, Émile Pouget, lui, fait figure de vétéran dans la CGT, mais il n'a alors que 42 ans. Ces grands dirigeants que nous regardons avec admiration aujourd'hui, ce sont, si l'on peut dire, des bisous, si j'ose dire. Pas des gamins, non, mais des hommes extrêmement jeunes. Cela, je crois, a donné au syndicalisme de la jeune CGT cette allure très combative, très énergique. Il y a donc une jeunesse du mouvement ouvrier à cette époque et l'une de ses caractéristiques. De fait, la CGT grandit. Elle passe, passant de près de 150 000 à un peu plus de 400 000 adhérents, de 1902 à 1911. Elle a guéri et se structure. Ses militants sont mieux informés, est mieux formé par la diversité des luttes et la variété des problèmes économiques et sociaux à résoudre. Le syndicalisme révolutionnaire, rejetons de la branche anarchiste, obéit désormais à sa propre loi de développement. Une, option, une opinion syndicaliste s'est bel et bien forgée au feu de l'expérience, selon les termes de Michel Pigny. Mais quels sont donc les, traits, les principaux traits de ce syndicalisme révolutionnaire L'Institut d'histoire sociale va engager très prochainement un cycle de conférences sur les grands modèles syndicaux que vous pourrez suivre sur les réseaux sociaux. Et par rapport au modèle social-démocrate allemand, ou au trait d'unionnisme britannique qui le concurrence directement au plan européen, le syndicalisme français fait figure d'expérience originale. Nulle part ailleurs qu'en France, a été exprimé avec une telle intensité... La prétention du syndicalisme à répondre à l'ensemble des aspirations et des besoins de la classe ouvrière. Le syndicalisme révolutionnaire, selon les mots d'Émile Pouget, s'est voulu parti ouvrier ou parti du travail par excellence. Vous connaissez tous la formule de l'Association internationale des travailleurs. L'émancipation des travailleurs sera l'œuvre des travailleurs eux-mêmes. Eh bien, l on pourra dire que le syndicalisme français, incarné dans la chaîne CGT, reprendra littéralement à son compte cette ambition. C'est ce que les syndicalistes de l'époque dénomment alors l'action directe. Action directe, dans le vocabulaire de l'époque, signifie tout simplement action sur le lieu de travail et s'oppose ainsi à l'action indirecte, qui est l'action parlementaire, celle des socialistes et des partis. Pour Émile Pouget, que Stéphane à mes côtés connaît bien, l'action directe est la nette et pure concrétion de l'esprit de révolte. Elle matérialise la lutte des classes, qu'elle fait passer du chemin de la théorie dans le domaine de la pratique et de la réalisation. Pour Victor Grefuls, l'action directe est pour l'ouvrier le moyen de mesurer sa force, de la grandir par son propre développement et de la manifester en opposition à celle de ses adversaires. On le voit, les dirigeants de la CGT ont toujours identifié l'action directe avec l'exercice autonome de la lutte des classes menée par les ouvriers. Si l'on évoque l'action ouvrière, on ne, peut bien évidemment, euh, on ne peut éviter bien évidemment pardon, de parler de la grève, incarnation de l'action ouvrière par excellence. La première phase du syndicalisme révolutionnaire, qui court de 1880 à 1902, va être dominée par une double idée. La grève générale, comme l'instrument de l'action ouvrière, et l'autonomie ouvrière. Le Stéphane a déjà évoqué l'idée de l'autonomie ouvrière, j'y reviendrai très rapidement. Alors, pourquoi la grève générale et pas la révolution eh bien, tout simplement, parce qu'il y a très largement répondu au sein du monde ouvrier une méfiance envers la démocratie et l'État. Méfiance que l'on retrouvera chez Fernand Pelloutier, par exemple, l'un des principaux théoriciens avec Aristide Briand, de la grève générale dans les années 1890. L'idée de Peloutier, c'est que les moyens déterminent les fins. Avec une révolution centralisée, de type guédiste, la conclusion sera un État ouvrier socialiste centralisé et autoritaire. Il faut donc décentraliser la révolution. Voilà pourquoi la grève générale, cette révolution de partout et de nulle part, où l'atelier remplace le gouvernement, selon l'heureuse expression de Pierre-Joseph Proudhon. Mais une révolution fondée sur quoi Eh bien, sur les syndicats. Et c'est la grande pensée de toute cette période. Le syndicat devient l'instrument de résistance, deviendra demain un instrument de production et de répartition, et base de la future réorganisation sociale. Confirmé, Congrès après congrès, l'option de la grève générale définit alors une tactique strictement syndicale de lutte pour l'émancipation intégrale du prolétariat, comme le rappelle le statut de 1895. Cette exaltation de la grève générale expropriative s'accompagne paradoxalement d'une défiance envers les grèves partielles. L'argumentation est toujours la même. Si elle échoue, la grève épuise les forces morales et matérielles du prolétariat. Et si elle réussit, elle est source dangereuse d'illusions et éloigne de l'objectif de transformation sociale. En 1897, la commission de la grève générale au congrès de la société de Tours, à Tours pardon, pouvait dire que les grèves partielles sont en général préjudiciables aux intéressés eux-mêmes et qu'ils seraient heureux d'en voir la fréquence diminuer sensiblement. La réalité, en réalité, domine dans la classe ouvrière et dans les milieux syndicalistes un certain malthusianisme. La théorie de la loi d'airain des salaires formulée en 1863 par Ferdinand Lassalle imprègne l'imaginaire ouvrier et s'oppose à la croyance d'une possible amélioration de la condition ouvrière en régime capitaliste. Mais à partir de 1902, la nouvelle direction confédérale qui se met en place avec Victor Grefuls, loin de se désintéresser des grèves ou d'en juger les résultats négligeables ou illusoires, va faire de la grève l'élément central de l'action ouvrière. A la différence d'un peloutier, Grifful, c'est un théoricien des grèves. C'est même un meneur des grèves dans l'âme. Pour lui, la grève est d'abord une propédeutique par laquelle la classe ouvrière s'éduque progressivement à la grève générale. Pas de grève générale, sans au préalable des grèves partielles. En réalité, cette nouvelle génération militante ne croit plus vraiment à la grève générale. Ce qui est déterminant à leurs yeux, c'est l'action revendicative quotidienne. Dans ce dispositif, la grève constitue une gymnastique révolutionnaire pour reprendre la belle expression de Pouget. La grève, maniée par une classe ouvrière rendue forte par ses luttes, grâce à des syndicats puissants et agissants, peut davantage que tout le contenu des bibliothèques, elle éduque, elle aguerrit, elle entraîne, elle crée pour écrire Grifuls de son côté. Le syndicalisme révolutionnaire, loin de dépouiller, Loin de placer tous ses espoirs dans une hypothétique grève généraliste, c'est donc au contraire efforcer d'atteler le mouvement ouvrier à des tâches immédiates et fécondes. Dans cette période qui court donc de 1902 à 1914, deux dates sont à retenir pour conclure. En 1906, on entend souvent dire que c'est la grande période de la grève générale. C'est une appréciation qui sans doute mérite d'être visitée et nuancée. Vous connaissez tous sans doute ici l'histoire du 1er mai 1906, je vais donc aller très vite. Au congrès de Bourges, en 1904, le syndicat des coiffeurs, dont le secrétaire s'appelle Duberos, lance le mot d'ordre suivant. « À partir du 1er mai 1906, nous ne travaillerons que 8 heures par jour. Le mouvement ouvrier se croit alors assez fort pour imposer une de ses plus emblématiques revendications. » Victor Grefus, qui applique les mots d'ordre du Congrès de Bourges, fait du 1er mai 1906 le point d'ordre de la mobilisation de la CGT en faveur des 8 heures. Cette menace de grève générale a provoqué un débat de panique dans la population. Des bourgeois au côté de Paris, certains ont fait des provisions dans la tente du grand soir. Finalement, l'action ne marche pas très bien, sauf dans le livre « citadelle du réformisme ». Ailleurs, l'échec est assez retentissant, notamment dans le bâtiment qui est le, basti qui est le bastion du syndicalisme d'action directe. Le secrétaire de la CGT, Victor Griffiths, en prend immédiatement acte de cet échec. L'autre événement important qui se produit durant la période est de nature politique. En 1905, au Congrès du Globe à Paris, les socialistes ont surmonté leur division et fusionnent dans la SIFIO. Le problème de l'unité socialiste s'invite dans les débats au Congrès de la CGT qui s'ouvre à Amiens en 1906. Trois tendances vont s'exprimer. La première, la plus nombreuse, est celle des syndicalistes révolutionnaires regroupés autour de Griffuls. À l'autre bout de l'échiquier, nous avons également les bataillons du réformisme, en particulier ceux du livre, ou Coupa, les mécaniciens. Enfin, une aile politique socialiste pour la nommer est représentée par Victor du Renard du textile du Nord, de tendance guédiste. Maintenant que l'unité socialiste est acquise, une question se pose donc au mouvement ouvrier pourquoi ne pas établir une coopération entre les syndicats et la CGT et le Parti Socialiste réunifié. Alors, quel va être le choix des révolutionnaires dans cette problématique Ils choisissent de s'atteler avec les réformistes contre les socialistes. Parce que les révolutionnaires comme les réformistes sont attachés à l'autonomie ouvrière qui est première à leurs yeux. L'autonomie c'est ce qui rassemble au-delà de leurs différences qui sont nombreuses, les réformistes et les révolutionnaires. C'est cette alliance construite contre les socialistes qui demeure partisan d'une union organique entre le Parti socialiste et les unions syndicales qui triomphe à Amiens. Et de fait, le Congrès confédéral confirme l'ALEANA 2 de l'article 1er des statuts constitutifs élaborés à Montpellier, à Montpellier en 1902 et celui-ci mentionne que la CGT, groupe en dehors de toute école politique, mais Stéphane Sirot l'a parlé tout à l'heure, tous les ouvriers conscients de la lutte à mener pour la disparition du salariat et du patronat. Là est le fond de la doctrine du syndicalisme révolutionnaire. A l'époque, l'horizon d'attente du mouvement ouvrier est bien la disparition du salariat et du patronat. Pour aller vers la société humaine, il ne faut plus que le travail soit vendu, il ne faut plus que le travail soit acheté, et jamais peut-être le mouvement ouvrier n'avait eu d'idéal aussi universel que celui-là. L'autre date, ou plutôt... Période décisive, ce sont les années 1908-1909. Une grande crise secoue la CGT. Elle concerne une histoire financière compliquée, touchant au financement de la maison des fédérations, rue de la Grande Joubert. Cette affaire va contraindre Victor Griffuls à la démission. En réalité, la CGT connaît depuis la fin des années 1908 un certain nombre de bouleversements qui vont peu à peu altérer la vieille culture syndicaliste révolutionnaire forgée à la toute fin du 19e siècle. Trois questions dominent la période qui précède immédiatement la guerre. La première porte sur fond d'épuisement des tactiques de grève dites générales sur l'orientation de la CGT. Doit-elle faire primer l'action corporative et économique, ou l'action syndicale, ou l'action sociale, ou plus exactement, comment articuler les deux dimensions de l'activité syndicale Les luttes ou l'action revendicative La seconde porte plus globalement sur la question de l'autonomie syndicale. Le syndicalisme se suffit-il toujours à lui-même et peut-il encore tout Et si la réponse est non, faut-il redéfinir les relations avec les socialistes et remiser les vieilles méthodes de l'action directe pour se consacrer prioritairement au combat législatif Enfin, la question la plus brillante est celle de la guerre. La CGT, mais aussi les socialistes, s'interrogent. Doit-on faire de la grève générale l'arme privilégiée contre la guerre Léon Jouot devient secrétaire de la CGT en 1909. Avec lui, les choses sont claires. Il ne croit plus à la grève générale, en revanche, il croit à la nécessité d'une alliance circonstancielle avec le Parti socialiste. À la veille de 1914, le rapprochement de facto entre la CGT et le Parti socialiste, notamment dans la résistance à la guerre, est, bien, est bel et bien réel. Et quand, en 1914, Lyon-Jou accepte l'Union sacrée, le syndicalisme révolutionnaire n'est pas encore totalement mort, mais il ne sera plus jamais la forme dominante du mouvement ouvrier. Ainsi, à la veille de la Première Guerre mondiale, la CGT a rebattu un certain nombre de cartes touchant à son orientation. Le recentrage sur l'action économique et corporative, la revision de ses relations avec le Parti Socialiste, fondée dorénavant plus sur la complémentarité que sur l'opposition, et l'émergence d'un regard nouveau sur l'État. Pris isolément, ces variations ne marquent pas de véritable rupture avec la tradition syndicaliste révolutionnaire. Mais ajoutées les unes aux autres, ces mesures dessinent d'un nouveau tableau, Sans doute... La CGT a pris la mesure de son isolement, tant sur le plan intérieur que sur le plan extérieur. Ses dirigeants n'ont en rien renié leur passé révolutionnaire, mais ils tâtonnent et explorent les voies d'une possible construction syndicale, conciliant fidélité à l'héritage et innovation nécessaire. Finalement, la guerre tranchera. Je vous remercie. Merci, Jean. Pour tout, le temps nickel. Mais maintenant, je vais passer la parole à Sophie. Donc, après ces deux conférences, nous avons noté que l'unité ouvrière est un sujet qui reste un fil conducteur dans l'histoire du mouvement ouvrier général de CGT en particulier. Sur les 127 ans d'existence de la CGT, Finalement, l'unité n'a pas tenu très longtemps, hein, 1995 et 1922, puis 36-39, puis 43-47, et puis une scission où il n'y a plus jamais eu de réunification de la CGT. Euh, et pourtant, l'unité ouvrière est perçue comme l'élément fondamental euh, du rapport de force dans l'affrontement capital-travail. Donc, à toi de nous expliquer, toi tu as le droit de venir aujourd'hui, hein, donc les endroits d'hier à aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci. Ben, bonjour à toutes et à tous. Je voudrais juste commencer par, par, remercier, par remercier Gilbert, par remercier l'IHS Confédérale, l'IHS de l'Hérault puis euh, toute l'équipe de, de, de toute la direction de la CGT de m'avoir euh, invité à, à participer à ce bel événement aujourd'hui. Hein. C'est avec beaucoup de plaisir que je suis là et, et aussi avec vous, enfin je me sens beaucoup d'honneur d'être là pour cette commémoration. Alors mon propos, tu l'as dit, sera un petit peu décalé euh, par rapport aux, aux intervenants précédents. Donc, parce que je ne suis pas historienne, hein, nul n'est parfait, hein, mais, mais politiste. Et, et mon idée est d'ici, en m'appuyant sur ce que vous avez dit l'un et l'autre, peut-être de, de réfléchir avec vous au lien, euh, et tu as commencé à le faire Stéphane, au lien que l'on peut faire entre les débats et les préoccupations euh, qui étaient au centre donc, de ce 13e congrès euh, corporatif ou 7e congrès de la CGT en 1902, et ceux qui traversent aujourd'hui le, le monde syndical, et en particulier euh, la CGT. Alors. Il y a toujours un risque d'anachronisme à faire cela, et je vais essayer d'en discuter avec vous. Il faut prendre garde à ne pas aller trop vite. Euh, il faut bien réfléchir au fait que les termes ne recouvrent pas euh, le même sens, à commencer par celui d'autonomie ouvrière, je vais, je vais y venir, L'unité ouvrière, bien sûr. Euh, on s'intéresse à des phénomènes qui ne sont pas nécessairement comparables. Mais il me semble qu'on peut essayer de repérer des résonances, voir en quoi, justement, euh, la connaissance fine de l'histoire nous permet de réfléchir aux enjeux contemporains, nous permet de peut-être les voir sous des angles complémentaires, différents, en fait. Euh, il me semble intéressant, de ce point de vue, de, de pointer certaines tensions qui, d'une certaine façon, euh, sont structurelles euh, au sein du mouvement syndical, on retrouve de façon récurrente dans l'histoire euh, des syndicats à des époques différentes. Donc c'est autant d'éléments de réflexion pour essayer peut-être de nourrir le, le débat. J'essaierai de faire euh, pas trop long pour qu'il y ait euh, le temps du, du débat, en fait. Alors, vous l'avez bien rappelé, hein, euh, le congrès 1902, il est resté dans l'histoire, car c'est celui d'une certaine façon où la CGT est devenue véritablement une confédération. Avec euh, cette période de, de, de mise en route compliquée entre 1895 et 1902, 1902 il y a un saut qualitatif qui, qui est franchi pour... Euh, Essayer de faire fonctionner de façon plus intégrée, pour dire ainsi, je ne sais pas si c'est le bon terme, cette confédération. Il me semble, tu le disais Gilbert en, en, en introduction, que ça, ça interroge ce que signifie faire confédération. Alors l'expression, hein, euh, ce néologisme, il peut surprendre, je crois que dans la CGT il ne surprend pas, on se, il, il, voilà, il est parlant pour les militants et les militantes, euh, faire confédération, c'est-à-dire ne pas considérer que c'est un acquis, une forme d'organisation donnée une fois pour toutes mais bien une construction historique, euh, qui justement, parce qu'elle est historique, peut se faire s'affaiblir, peut se faire se renforcer, ou se défaire, s'affaiblir. Euh, et puis, ce n'est pas linéaire, il hein, y a des, des moments, hein, des, des, des dynamiques de renforcement, au contraire d'affaiblissement. Euh, alors, faire confédération, vous l'avez rappelé, en 1902, ça a consisté à tenter d'articuler véritablement l'action syndicale, qui se déployait dans les bourses du travail, au niveau local et interprofessionnel, je vais y revenir, avec celles menées au, au sein des syndicats de, de métier et des premiers syndicats d'industrie. Cela a consisté euh, à dépasser, et euh, c'est aussi un défi qui est très présent dans les années suivantes, euh, le, le, ce qui avait constitué le socle des premiers syndicats, c'est-à-dire un, un regroupement sur la base des métiers, un regroupement très corporatiste ou corporatif, au bon sens du terme, sur des métiers très spécialisés, très, très pointus, euh, qui avait permis cette constitution dynamique des, des, des premiers syndicats. Mais comment aller plus loin Cette question, elle est, elle est au centre, à la fois avec l'articulation par rapport à l'action des bourses du travail, et bien sûr par rapport à aussi ce que vous avez rappelé, c'est-à-dire le fait de devoir mettre en place un syndicalisme d'industrie, ce qui va se poser dans les années après 1902 et notamment à la fin des années, vers les années 1907, 1908, 1909. Euh, donc quelque part, on trouve ici le congrès 1902, me semble-t-il, illustre bien une tension structurante qui est au fondement du mouvement syndical entre un principe de particularité, être au plus près de la réalité professionnelle réalité au travail, l'activité de travail vécue par les travailleurs hein, et travailleuses, hein, et un principe de solidarité consistant justement à dépasser les situations particulières pour engager une représentation et une défense plus large du groupe des travailleurs et travailleuses. Principe de particularité, principe de solidarité, je dirais que cette articulation dynamique hein, euh, entre ces deux principes et justement ce qui permet alors de produire une forme d'unité ouvrière, de la produire, de la reproduire, de la faire exister. Hein euh, il me semble que ça peut nous interroger aujourd'hui aussi, même si on ne mettrait pas les mêmes, exactement les mêmes termes, je vais y venir sur unité ouvrière. Comment articuler ces principes de donc, particularité, mais au sens d'être vraiment ancré dans les réalités concrètes du travail, de chacun et de chacune, celles et ceux qui vont s'engager, se syndiquer, mais plus largement, travailleurs et travailleuses, et comment en même temps mettre en œuvre des principes plus larges de solidarité transversale. Alors, si je reviens un peu sur les enjeux qui étaient présents et qui vont aller jusqu'à jusqu la fin du syndicalisme révolutionnaire et la Première Guerre mondiale, euh, on voit bien, me semble-t-il, qu'ils entretiennent des résonances avec la période actuelle. Peut-être premier enjeu, euh, sur le rôle des unions locales interprofessionnelles. Euh, on le sait, hein, vous l'avez rappelé, les bourses du travail se sont peu à peu transformés au sein de la CGT, en acceptant d'intégrer euh, en tant que fédération euh, et devenir un, un des piliers de la structuration de la Confédération. Euh, avec cette spécificité hein, française qu'on a reconnu un rôle politique à ces euh, structures interprofessionnelles et locales qui existent dans d'autres pays mais on ne reconnaît pas ce rôle politique euh, on sait très bien qu'elles ont évolué surtout là, plutôt après la première guerre mondiale euh, notamment en devenant des unions départementales qui visent d'abord à rassembler euh, tous les syndicats présents sur un territoire sur une base interprofessionnelle à coordonner leur action. Puis aussi, peu à peu, ces unions départementales, ou le bien, vont devenir aussi l'interface des pouvoirs publics par rapport au territoire politique et administratif, l'interface de la CGT par rapport au, au, aux pouvoirs publics. On, je vais aller en jouer, disait, un préfet de la CGT dans, dans chaque département. Mais euh, si je, je, je reste plutôt sur le rôle des bourses du travail, tel qu'il voilà, qu se donne à voir en, en 1902... Euh, il me semble que ça peut nous amener à, à réfléchir encore aujourd'hui à ce que sont en particulier les, les unions locales, hein, au rôle qu'elles continuent à jouer à notre période, qui n'est pas sans rappeler, me semble-t-il, les débuts du XXe siècle. On sait que les unions locales sont souvent euh, la première porte d'entrée pour les travailleurs et travailleuses non organisées, notamment via, via euh, toute l'activité très euh, chronophage mais très importante de conseil juridique, hein, elles peuvent contribuer à mener des actions de syndicalisation dans les petites et moyennes entreprises, sans base syndicale. Elles peuvent contribuer justement à faire exister ces bases syndicales et, dans leur première forme, à suivre celles et ceux qui ont accepté de, de venir euh, représentant euh, la section syndicale, aujourd'hui euh, délégués syndicales ou les premiers élus à euh, les suivre, à leur créer un lien de confiance avec la structure euh, syndicale, avec la structure CGT. Elle demeure un lieu de réunion pour celles et ceux qui peinent à instituer des syndicats d'entreprise, en raison de la répression dans leur secteur, de leur isolement, du fort turnover qui caractérise, caractérise l'emploi dans leur secteur. Je pense aujourd'hui, hein, sur la période contemporaine, à des secteurs comme l'aide à domicile, le commerce, bien sûr, ou d'autres. Euh, donc il me semble que ces enjeux qui se posaient de ce que pouvaient apporter les bourses du travail comme premier lieu d'organisation à l'époque de la classe ouvrière, euh, sur une base territoriale, lieu de formation. Et aussi, bien sûr, on le sait, lieu de conscientisation, hein, prendre conscience de la force d'être unis, hein, de pouvoir être solidaires entre différents métiers. Ce qui se jouait entre, dans cette articulation euh, entre les bourses du travail et le reste de l'organisation, les fédérations professionnelles, est toujours extrêmement présent euh, et continue à, à se poser. Euh, il me semble que ça, ça joue beaucoup aussi par rapport justement à celles et ceux qui sont isolés Hein, qui vont au travers de cette intégration dans les UL, éventuellement les, les unions départementales, aussi, je le disais, prendre conscience d'appartenir à un ensemble plus large, hein, à un ensemble interprofessionnel, ce qui vient souvent donner aussi de la force pour continuer, alors qu'on est isolé en tant euh, que militant euh, syndical sur son lieu de travail. Peut-être deuxième enjeu qui est très présent dans ce congrès de 1902, et qui va être présent dans la période qui suit, c'est bien sûr sur euh, ces fédérations professionnelles, sur les regroupements professionnels. Hein, alors là, je vais plus loin que le congrès de, de, de 1902, la période après, hein, on, on le sait, un des grands défis de cette période, pour la CGT, ça va être de constituer des fédérations d'industrie, afin de, de dépasser le morcellement métier par métier. Euh, et on le voit bien dans le congrès, vous l'avez mis dans la, la brochure de présentation, hein, dès qu'il y a trois syndicats, euh, on appelle à, à se regrouper déjà. Hein, et puis après, bien sûr, il y aura l'idée de ne plus accepter de, de syndicats de métier, mais que des syndicats appartenant à une fédération d'industrie, en fait. Donc il y a un appel au regroupement, un appel à respecter les règles statutaires, un appel à se coordonner au niveau, au niveau d'une branche d'activité, en fait. Alors là aussi, il me semble que ces questions demeurent complètement d'actualité, même si on n'est pas du tout sur les mêmes, les mêmes périmètres de représentation. Euh, mais ça demeure d'actualité parce que c'est un des traits fondamentaux du syndicalisme, le fait que euh, comment penser le périmètre pour organiser le groupe euh, des travailleurs et travailleuses à représenter. Et on sait que ça dépend complètement des formes que prend le capitalisme à différentes époques, mais aussi des formes que prennent les administrations, formes juridiques, organisationnelles. Et il me semble qu'aujourd'hui, ben, c'est moins, mais même si ça continue à exister, bien sûr, l'enjeu de dépasser la forte identité corporative des métiers qui, euh, qui pèse. Euh, et encore une fois, cette identité elle peut être un point d'appui positif, que le problème de dépasser un enfermement voulu aussi par les gouvernements successifs, par les directions d'entreprise, un enfermement dans une multitude une mul de luttes lutte défensives, secteur par secteur, entreprise par entreprise. Euh, je, le je le répète, ce, cet enfermement, il a été voulu, il a été pensé, tu le disais Stéphane, à la, à la fin de ton intervention, hein, on enferme juridiquement hein, pour éviter euh, le... La production de cette solidarité plus large, on le voit très bien hein, dans les difficultés à faire le lien entre ce que vivent différents, les, des agents de différentes administrations ou entités publiques dans euh, les effets de l'introduction euh, des critères managériaux et de, des politiques massives de réduction des coûts. Dans, ben voilà, on vit la même chose à l'hôpital, à l'école, à l'administration, mais comment faire le lien Il euh, se voit beaucoup dans, dans le privé, bien sûr, avec cet enfermement encore plus renforcé dans la période contemporaine. Avec euh, le, le, tout ce qui s'est passé en termes de, de déconstruction du droit du travail et la montée en, enfin Voilà, le fait d'avoir fait de l'entreprise le lieu central de la production de la norme sociale, l'enfermement hein, euh, dans l'activité au sein de l'entreprise, dans l'activité, euh, euh, dans la négociation d'entreprise et dans, dans le rôle des CSE, en fait. Donc, quelque part, vous me direz, on est loin peut-être de, de 1902, mais non, il y a quand même cette, cette question du périmètre de la représentation à la fois au niveau du secteur professionnel. Comment être plus efficace, c'est les débats de l'époque, c'est aussi comment peser plus dans, dans les grèves, comment réussir à avoir un rapport de force qui va permettre de s'imposer. Donc on pense à passer de métier à industrie, mais on voit bien que ces enjeux ils sont extrêmement présents encore aujourd'hui par rapport à des tendances contraires qui visent, au contraire à, qui visent à morceler, à isoler. Troisième élément de réflexion euh, lié à cette question de, de, de l'unité ouvrière. Euh, il me semble que, que ça renvoie là aussi à quelque chose de, de, de très connu qui est euh, euh, la nécessité de, de dire le groupe que l'on représente pour le faire exister. Hein. Euh, beaucoup de, de, de chercheurs, sociologues, historiens ont insisté sur l'importance du discours. Hein. Hein, on, évidemment, dire le groupe ne suffit pas à le faire exister, mais c'est très important de le nommer pour lui donner une réalité symbolique et, et matérielle. Euh, Marc le disait déjà dans, dans lui-même en fait euh, ceux, ceux qui parlent d'unité ouvrière au congrès de 1902 ne sont pas représentatifs Loin de là, Tu vous l'avez rappelé l'un et l'autre, de l'ensemble de la classe ouvrière de l'époque hein. euh, Une classe ouvrière encore en formation euh, Ce sont certaines composantes qui sont organisées Une certaine aristocratie ouvrière euh, Mais on est en plein processus d'affirmation de la classe ouvrière alors, ce processus d'affirmation de la classe ouvrière, il ne doit pas nous faire oublier les profondes différenciations qui existaient entre ces premiers ouvriers d'industrie, ouvrières d'industrie, euh, ceux qui étaient encore sur une base d'organisations plus, plus artisanale, hein, qui sont beaucoup plus présents dans le monde syndical. Hein. Mais l'idée qui prédomine, c'est que cette classe ouvrière en constitution, elle devient l'actrice centrale des luttes. Euh, et ça pose comme un sujet, comme un sujet euh, révolutionnaire, en fait. Euh, donc, Là j'insiste hein, sur le fait, il y a des décalages entre ce, ce discours, hein, on, on proclame l'unité ouvrière et ça permet de gommer un certain nombre de, de profondes différenciations internes qui sont pourtant bien à l'œuvre dans les conditions de travail, les conditions de rémunération, euh, l'organisation du travail. Mais si j'essaye hein, de faire un peu le parallèle et que je me dis aujourd'hui, euh, si, si j'essaye de réfléchir par rapport à cette question de l'unité ouvrière, à quoi ce, ce, cela renvoie C'est sans doute l'enjeu, plus que ce que je viens de dire sur euh, les... Euh, les unions interprofessionnelles locales et les fédérations professionnelles, sans doute l'enjeu que on peut percevoir le plus de distance euh, par rapport au, au débat de 1902. Euh, comment dire de façon large les principes de solidarité qui permettent d'unifier le groupe euh, représenté par la CGT et plus largement par le, par le monde syndical. Alors il s'agit euh, d'un questionnement euh, qui n'a bien sûr jamais cessé de traverser la CGT et qui est devenu extrêmement présent à partir des années 1990 et on voit bien, quand on étudie le, les, les résolutions votées en, en congrès qu'on fait fait comment dire le groupe, comment dire celles et ceux qu'on va défendre, qu'on va représenter lorsqu'on ne peut plus faire référence sans questionner, sans que ça soit quelque chose à problématiser à la classe ouvrière, au groupe, au groupe ouvrier, comme entité constituée. Comment, lorsqu'on passe fait de, de ce quelque part d'avoir une référence qui revient régulièrement, mais qui quelque part masque les divergences internes, comment on va pouvoir dire le groupe à représenter alors que on vit un processus très fort d'éclatement du salariat, de profonde déstabilisation du monde ouvrier industriel, de rapprochement des conditions de travail et de vie des ouvriers et des employés Comment dire le groupe à représenter lorsque l'ambition de la CGT ça a été débattu très fortement, déjà dans le syndicalisme révolutionnaire, hein. et puis bien sûr, après, ça a été euh, posé autrement, n'est pas d'organiser que le groupe ouvrier, mais d'organiser l'ensemble du salariat, bien sûr, de, toutes les composantes du salariat, ouvriers, employés, techniciens, ingénieurs, cadres. Euh, comment, comment dire le groupe euh, On sait que les réponses n'ont jamais été complètement satisfaisantes, et c'est toujours en débat. Euh, c'est pas complètement... Euh, Peut-on parler d'unité ouvrière aujourd'hui à on remplacé par la défense du salariat euh, dans, dans son ensemble. Alors, ce terme, défense du salariat, on sait que c'est ni suffisant, et on l'a bien vu avec tout l'enjeu d'organisation des auto-entrepreneurs, livreurs à vélo, chauffeurs euh, Uber ou autres, ni euh, complètement satisfaisant vu les différenciations très fortes internes au sein du salariat. Comment dire alors l'unité du groupe Il me semble que là il y a une rupture assez forte par rapport au débat euh, qui marque ce syndicalisme révolutionnaire. À partir du congrès de 95, 1995, dans la CGT, l'idée ça va être de dire, d'aller vers cette unité du groupe à représenter, au travers la dénonciation et la lutte contre les rapports de domination, contre le rapport d'exploitation, contre l'ensemble des rapports de domination. Donc on va dire l'unité du groupe, et c'est plus difficile, plus conceptuel, en rentrant par les rapports sociaux de domination et d'exploitation, en essayant de comprendre et d'exprimer leur spécificité dans la sphère du travail, mais aussi en voyant bien que cette sphère du travail, elle est poreuse à d'autres sphères. Donc lutter contre l'ensemble des rapports de domination et d'exploitation, c'est là, encore une fois, dire leur spécificité, mais c'est aussi faire le lien avec ce qui se passe en dehors du coup. Ça pose aussi la question des alliances et ça permet de penser autrement, justement. De, de, de poser d'une façon totalement différente ces questions de l'autonomie ouvrière en fait juste je termine sur ces deux éléments euh, de, derniers éléments de réflexion vous l'avez bien, bien dit euh, dans les débats de l'époque euh, faire confédération c'est aussi complètement lié à cette idée euh, donc unité ouvrière unité ouvrière elle est associée à l'époque à l'idée d'unité syndicale ça paraît aller de soi dans la CGT de l'époque, c'est pas questionné, c'est la CGT qui représente de façon essentielle, dans une perspective, c'est Pierre Rosanvalon qui avait dit ça dans son ouvrage sur la question syndicale, il disait, à l'époque, il y avait une, une conception de la représentation essentialiste, c'est-à-dire que la, la CGT représente par essence le groupe ouvrier, la classe ouvrière, et on questionne pas le lien de représentation, de représentativité, en fait. Euh, donc, on, on pose une, une espèce de enfin, un rapport de, de synonyme entre... Unité ouvrière, unité syndicale, même si, tu le rappelais, Stéphane, il y avait déjà des syndicats chrétiens qui existaient au niveau local, dans le nord de la France, à Lyon, des syndicats qui regroupaient d'ailleurs pas mal de femmes, et puis bien sûr que cette question, dès 1919, ben, que la constitution de la Confédération française des travailleurs chrétiens, ben, le pluralisme syndical va commencer à se construire en France, il va, vous le savez, se renforcer, Très fortement après la Seconde Guerre mondiale et être renforcé aussi par l'action des pouvoirs publics hein, au travers de la façon dont vont être conçues les élections professionnelles, hein, par exemple pour les comités d'entreprise, hein, euh, et à, au travers du système de, de reconnaissance de la représentativité syndicale. Donc là, il y a une distance entre. Euh, voilà, à l'époque, on, vraiment, on fait euh, un seul paquet, unité ouvrière, unité syndicale, alors que par la suite, tout au long du XXe siècle, ce qui va se poser comme question, c'est finalement qu'est-ce qui peut être premier est-ce qu'il faut penser l'unité syndicale comme un outil pour permettre une représentation plus forte des salariés La production des solidarités élargies Et grâce à ça, ben aller vers un, finalement un monde du travail qui se, se conçoit comme plus uni, plus comme un acteur en tant que tel Ou bien est-ce qu'il faut plutôt partir de la construction pas à pas d'unités ouvrières sur les lieux de travail, de rassemblement sur le terrain, de proximité dans les luttes pour aller vers une unité syndicale. Et on voit que ces deux termes, ils vont tout le temps être en, en tension, d'autant plus que se renforce ce, ce pluralisme syndical et cet effritement du, du monde syndical. Et juste pour terminer, euh, un des débats aussi qui est, euh, qui est très fort à l'époque et dont on voit là, la distance avec... Euh, euh, notre propre époque, c'est ce, ce que tu rappelais, Jérôme, sur euh, l'autonomie syndicale. L'unité ouvrière, à l'époque, est vraiment pensée comme aussi, ben voilà, l'autonomie syndicale, la, la lutte, elle va être portée par les syndicats, hein, organes de résistance au quotidien, hein, et euh, aussi organes de construction, d'émancipation de, de, radicale, hein, comme va l'exprimer euh, la charte d'Amiens en, en, en 1906. Mais comme c'est bien présent déjà euh, dans le syndicalisme révolutionnaire, en fait. Hein. Euh, ça aussi, c'est sans doute un des débats qui peut être de, où on a le plus de, de décalage euh, par rapport à la façon dont c'est dit à l'époque. Hein, euh, et, et là, je ferai le lien avec ce que je, je, je disais tout à l'heure. Si à partir du moment où on pense la finalité du syndicalisme comme la lutte contre les différents rapports d'exploitation et de domination, euh, cette question de l'autonomie ouvrière, elle ne peut plus se poser dans les mêmes termes. Hein, euh, puisque se pose de l'articulation, plutôt, entre différentes formes de lutte, dans différents espaces sociaux. Euh, et il me semble que, du coup, là, on a, on a besoin de, de repenser complètement euh, ces enjeux-là par rapport là, aux, aux termes plus contemporains, en fait. Donc voilà un petit peu les liens que je voulais faire, hein, peut-être un peu osé, mais euh, pour essayer d'ouvrir le débat, Mais je vous remercie beaucoup euh, de votre attention. Merci beaucoup, Sophie. Alors, il nous reste 20 minutes avant la pause si le personnel en charge de la technique peut rallumer la salle pour qu'on puisse avoir un débat, mais que je puisse voir s'il y a des mains qui se lèvent. Je ne sais pas si on m'entend là-haut. Oui, c'est parfait. Donc, vous pouvez soit avoir des réflexions, soit poser des questions à un de nos conférenciers. J'ai un bras qui se lève là-bas. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro dans la salle, deux, ou si je vais devoir faire... Le micro bon mais ben je vais faire le micro bonjour, bonjour. Alors moi c'est euh, Lucas du syndicat étudiant, lycéen et apporti, apprenti du département 31, donc j'aurais une question pour nos intervenants, euh, qui est, étant donné euh, l'éclatement euh, et le morcellement de la réalité du travail chez les jeunes aujourd'hui, quel enseignement on peut tirer euh, des périodes historiques du syndicalisme que vous avez étudié, dans une perspective de renouveler euh, le, le syndicalisme professionnel chez les jeunes, et notamment... en. Euh, syndicalisme jeune CGT merci Oui, merci. Euh, je suis Alain Lacoste de l'Union Locale de Lunel. Donc, euh, voilà. Moi, c'est juste mon expérience que je voulais communiquer, mais je voudrais dire que j'ai bien aimé les trois exposés. Bon. Euh, chacun... Alors, c'est sur le, sur le deuxième, par exemple, on a entendu parler d'OS, mais d'OS, on n'a pas parlé du taylorisme. Et pourtant, c'était l'époque, juste avant la guerre de 14 où le taylorisme se mettait en place, et où justement, les OS qui était euh, la classe ouvrière euh, qui s'est installée dans l'automobile, par exemple, hein, déjà, euh, était, euh, qui allait être la plus nombreuse, ben, c'était pas elle qui adhérait au syndicalisme révolutionnaire, finalement, qui, constate, qui, qui était plutôt une aristocratie ouvrière, comme euh, j'ai entendu le, le mot tout à l'heure, hein, euh, anarcho-syndicalisme. Bon, C'est juste une remarque, hein. Moi je voudrais vous parler moi, de mon expérience de vie en quelque sorte pour voir à l'union locale ce qui se passe aujourd'hui dans une ville moyenne de l'Hérault euh, qui est caractérisée par euh, un emploi tertiaire avec, euh, mis à part les deux hypermarchés, on peut dire une ribambelle de très petites entreprises. Bon mais qui, ont, qui, donc, qui fait vivre l'union locale d'abord ceux qui font vivre l'union locale, c'est les retraités. Bon, c'est une simple constatation. Hein. C'est les retraités et c'est les salariés. Je mettrai ce mot entre guillemets. C'est pas du tout péjoratif. Hein. Protégés. C'est-à-dire ceux qui peuvent encore se permettre de ne pas être trop brimés, même s'il y a des conflits euh, bon, qui, qui, qui sont dans l'administration des choses ou des, des grandes entreprises euh, parapubliques. Et qui est-ce qu'on reçoit à la CGT Eh bien, les gens maltraités. Et c'est une constante aujourd'hui. Moi, je suis tout à fait d'accord avec les mots d'ordre du 29 novembre. Hein. 32 heures, euh, la retraite à 60 ans, le SMIC à, à, à 2000 euros. Bien sûr, je défends tout ça. Mais ce qu'on reçoit, nous, aujourd'hui, dans les permanences à l'UNEI, ce n'est pas du tout ça. C'est des gens qui, qui sont... À... Alors, ce n'est pas parce que c'est une question à la mode que... Je, que, que... J'y pense, mais c'est que, que je vis tous les mardis à, à la CGT à Lunel. C'est ceux qui ont des tas d'emmerdes de, avec leurs employeurs et qui, bon, tu as parlé de juridisme hein, et qu'on passe notre temps à, à donner des conseils juridiques, mais c'est vrai et, et c'est les gens qui n'ont pas toujours trois sous pour adhérer au syndicat des fois. Quand on leur dit que ce serait bien si tu adhérais, ben euh, finalement on s'aperçoit que c'est comme si on l'arrachait le cœur, quoi. Hein, donc euh, voilà ce que je voulais dire. Donc alors c'est sûr qu'il faut revendiquer ce qu'on fera le 29 novembre. Hein. Octobre pardon. Ou septembre septembre septembre pardon. Je suis déjà en avance. Mais mais euh, sur le 29 no septembre. Mais par contre il faut s'interroger là-dessus. Ce que ce qu'on ce qu'on constate, c'est que bon on peut plus tellement être offensif dans les entreprises, quand il faut commencer par résoudre des problèmes d'esclavage, de, quoi, pour ainsi dire. Je passe aux ouvriers agricoles aussi, qu'on vient voir. Et on se rend compte dans, dans notre section que si on a du monde, c'est parce qu'on peut parler arabe et espagnol aussi. Parce que les gens, ils ne parlent pas français, ceux qui viennent nous voir. Voilà. Merci. Pierre du CHU de Montpellier. Euh, J'ai bien aimé dans l'intervention, vous parliez au tout début que justement à la CGT, avant on était parfois dans le droit et parfois on bafouait le droit justement pour gagner des luttes. On a l'impression un peu aujourd'hui que finalement on reste dans le droit. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas que la CGT parfois, aujourd'hui, on redevienne un peu comme avant et on bafoue le droit pour obtenir des avancées pour les salariés après, au niveau des, des jeunes, euh, effectivement, euh, effectivement euh, les jeunes, quand on, quand on rentre dans la CGT, on a l'impression d'arriver dans une usine à gaz un petit peu, où il euh, y, y a beaucoup d'anciens, on essaie de nous apporter des choses, de nous apprendre des choses, mais euh, on ne nous laisse pas forcément la place pour justement faire bouger les lignes. Alors, est-ce que finalement, euh, aussi, au niveau de la Confédération, il ne faudrait pas se dire que, ben, il faut aider un petit peu les jeunes à monter, parce que je pense qu'on a beaucoup à apporter à la CGT, on a beaucoup à apporter justement pour, pour, pour faire avancer les choses. Et il faut s'unir. Il, il y a un gros problème finalement aujourd'hui, c'est qu'il y a un manque de cohésion, quelles que soient les, les professions. On a l'impression que l'hôpital, il se bouge tout seul, l'éducation, elle se bouge toute seule, les cheminots, ils se bougent tout seul. C'est bien, mais revenons aux bases de la CGT où on était tous ensemble, où on allait tous ensemble. Quand l'éducation était touchée, c'était tout le monde qui se battait pour l'éducation. Quand les cheminots étaient touchés, on était tous derrière les cheminots pour les aider. Et aujourd'hui, on y va chacun de notre côté, tout seul, et on ne gagne rien. Ça fait des années qu'on n'a rien gagné. C'est pour ça que les gens ne se syndiquent pas. Les gens ne se syndiquent plus parce qu'ils ont l'impression que c'est bien loin les époques où la CGT a gagné quelque chose. Donc revenons peut-être à notre force d'être tous soudés ensemble. Je suis François, euh, syndicaliste retraité et membre de la CE de l'UL de, de Montpellier. Euh, la, la troisième intervenante a, a, a beaucoup utilisé, je trouve, le mot représentation. Le syndicat doit représenter les salariés, doit représenter la classe ouvrière, etc. Bon, euh, pour moi, le syndicat, il ne doit pas que représenter il doit aussi organiser et organiser pour lutter. Pas, pas seulement pour. Euh, faire de la représentation dans les instances euh, euh, représentatives du, euh, du personnel. Donc, s'organiser pour lutter. J'ai bien apprécié ce qu'a dit euh, euh, Stéphane Sirot tout à l'heure, comme quoi, à l'origine, en 1902, euh, lutte politique et lutte euh, sociale, c'était quelque chose qui était, euh, qui était euh, conjoint, qui, qui se faisait un peu ensemble. Euh, les, le, dans, dans les statuts actuels de, de la CGT euh, il est dit que le, la CGT est un organisme qui enfin, est un, une confédération syndicale qui lutte pour défendre les intérêts sociaux et économiques des travailleurs mais aussi pour changer la société et je trouve que ce deuxième aspect euh, on a un peu tendance à l'oublier donc euh, je crois que euh, la charte d'Amiens s'abriter derrière la charte d'Amiens au nom de l'indépendance syndicale, à mon avis, ne suffit plus. Je pense que la Charte d'Amiens est, euh, est importante parce que euh, l'organisation des travailleurs doit être indépendante des partis politiques. Ça, Je suis tout à fait d'accord avec ça. Par contre, je crois qu'en toute indépendance, un syndicat peut euh, décréter, peut, peut décider une unité d'action avec des partis politiques. Actuellement, euh, on a comme perspective non pas le 29 novembre, mais le euh, 29 septembre. Il y a des partis politiques de l'ANUPS qui euh, sont intervenus pour dire qu'ils soutenaient ces euh, manifestations sociales. Inversement, il y a une marche qui est appelée le 16 octobre par euh, des composants de l'ANUPS et d'autres organisations. Moi, je pose la question, est-ce que la CGT, pour renouer avec l'alliance entre lutte politique et lutte sociale euh, ne devrait pas, elle aussi avec d'autres partis politiques, d'autres associations euh, appeler à euh, se mobiliser pour réaliser, pour réaliser cette marche je crois que c'est un faux procès d'opposer les deux, le 29 septembre et 16 octobre parce que l'un peut enrichir l'autre et le succès de l'un peut faire aussi le succès de l'autre et je crois comme l'a dit le camarade derrière qu'on a tout à gagner à être tous ensemble dans la rue et pas seulement dans les entreprises. Il faut être à la fois dans les entreprises et dans la rue. C'est ma position. On va prendre deux, deux interventions. Il y a une là et une au fond là-bas. Oui. Après, je redonnerai la parole à nos intervenants pour les cinq dernières minutes. Oui, bon bonjour. Moi, je suis Pascal Tillard. Je suis fraîchement retraité. Je suis encore membre du syndicat national, du secrétariat national à CGT INRA. Euh, je voudrais intervenir, enfin, poser une question sur la pluralité syndicale qui a été un petit peu abordée. Et la pluralité syndicale, je n'ai pas trop compris si c'était une chance ou si c'était euh, plutôt... Euh, Quelque chose de négatif. Moi, j'ai la faiblesse de croire que la pluralité syndicale s'est construite contre la CGT et qu'elle euh, qu se construit toujours contre la CGT. Et je le dis même, la création de Sud, d'une certaine manière, c'est une réponse contre la CGT. Alors, est-ce que je me trompe ou est-ce qu'effectivement, c'est ça, la réponse Merci. Au fond, une dernière intervention Ah oui, Frédéric de l'Institut d'Histoire Sociale de Dordogne. Euh, moi j'aurais une question en fait sur la question euh, réformiste et révolutionnaire euh, parce que le, le, le camarade a présenté Jules Gued tout à l'heure comme étant réformiste. Or, euh, si on peut lire le discours des deux méthodes entre Gued et Jaurès, c'est pas si clair que ça dans le discours des deux méthodes. Et il euh, y a aussi euh, les, le, les deux méthodes syndicalistes qui opposent euh, le syndicat du livre et euh, la Confédération euh, naissante euh, qui euh, montre quand même que les notions de réformistes et de révolutionnaires à l'époque, elles sont pas aussi tranchées qu'aujourd'hui, même si effectivement, et c'est important de le rappeler, les causes du syndicalisme chrétien par rapport au syndicalisme révolutionnaire font qu'on a les deux choses. Et on voit bien aussi, et je finirai là-dessus, l'action de Léon Jouot qui a conduit la Confédération CGT naissante encore dans des troubles qu'elle a connus après 1945. Merci. Qui veut intervenir le premier La première, la première. Hein bah Oui, il faut. Allez, la première. Merci. Bah, je vais... Merci hein, pour toutes les, les interventions, les réactions. Je vais juste répondre sur, sur deux points. Euh, j'ai parlé de représenter, mais j'ai aussi parlé d'organiser, bien sûr. Organiser les travailleurs, les travailleuses. Euh, pourquoi j'ai dit beaucoup représenter euh, Pour essayer de, de questionner, en fait, cette... Il me semble que... Enfin, pardon, je vais faire une phrase complète. C'est quand même un enjeu extrêmement important aujourd'hui, de dire au nom de qui on agit, on parle, quel groupe on essaye d'organiser, pour reprendre tes termes, en fait. Euh, il me semble que peut-être... Là, on revenait sur ce qu'il y avait d'extrêmement de, dynamique dans le syndicalisme révolutionnaire, mais il y avait aussi quelques peut-être quelques limites et euh, quelques difficultés dans ce organisme révolutionnaire Qu aussi. Quand il pense à l'époque que ben, la CGT incarne l'unité ouvrière en se constituant, en devenant euh, euh, confédération, on sait très bien, quand on, on, on, on travaille dans, dans un point de vue historique sur cette période, on sait très bien, on l'a rappelé, que la CGT n'organisait pas tout le monde ouvrier de l'époque. Euh, il me semble que cette question a encore plus d'actualité. C'est-à-dire, au nom de qui on peut parler, au nom de qui on peut agir où Peut-être que le, le... On va pas... Enfin, je, je vois la critique sur on va pas agir à la place de... Qui on va essayer d'organiser pour agir, en fait Et cette question, elle est quand même centrale. Hein et elle pose, à mon sens, euh, l'enjeu de définir le périmètre du groupe à organiser et à représenter. Et cette question, elle est sans arrêt euh, mise en... Elle est, elle est rendue difficile par ce qui a été évoqué tout à l'heure euh, aussi, euh, notamment par l'intervenant du, du syndicat... Euh, Premier intervenant, hein, au nom des, des jeunes CGT, euh, de dire mais comment on fait par rapport à tous ces processus d'éclatement, de différenciation, d'isolement, hein, de fractionnement euh, du monde du travail. Donc il me semble que c'est une question centrale et extrêmement importante et on, qui, qui travaille complètement le, le monde syndical aujourd'hui. Juste rapidement sur la pluralité syndicale. Euh, moi, il me semble qu'on peut essayer de s'appuyer sur un certain nombre de faits, là aussi historiques, essayer de comprendre à quel moment ce pluralisme syndical, il se met en place, comment, et comment il est appuyé par un certain nombre de décisions euh, politiques, gouvernementales. Euh, et ce que j'ai voulu dire aussi, c'est que, par exemple, sorti sortie de la Seconde Guerre mondiale, le pluralisme syndical, bien sûr, il est voulu par les gouvernements en place contre la CGT, la CGT qui occupe alors une position euh, extrêmement forte, relativement hégémonique dans le, le monde du travail par exemple, on le sait très bien, le fait de mettre en place des comités d'entreprise en ayant recours au scrutin proportionnel, c'était une façon de dire on va limiter l'influence de la CGT hein, pour essayer de faire exister d'autres syndicats et d'amener un peu le, le, le pion. Mais à la CGT, c'était voulu par les pouvoirs publics, comme il y a eu des, des, des appuis qui ont été donnés à l'époque, on le sait, euh, euh, sur la création d'un. l'entretien d'un syndicalisme de d'orientation dite réformiste euh, notamment des, des appuis institutionnels, des appuis internationaux à la création de, de forces ouvrières euh, les pouvoirs publics ils ont aussi joué un rôle déterminant, à l'époque quand il, la, la représentativité elle était décidée par le haut, 1900, euh, 1966 hein, décret qui dit bah, la CFTC elle demeure représentative alors qu'elle représentait euh, très peu d'adhérents et d'adhérentes après la création de la CFDT donc oui, moi les éléments de réponse que j'apporterai par là là-dessus, le pluralisme syndical à un moment donné il a bien arrangé les pouvoirs publics hein, Bien arrangé les, les directions d'entreprise, il a été voulu, il a été produit par ça. Mais pas que, il a été aussi produit par des divisions idéologiques, par des divisions catégorielles, des divisions religieuses. Il y a tout ça qui traverse l'histoire du mouvement ouvrier. Mais euh, bon, et voilà, c'est du coup un ensemble complexe hein, et c'est pour ça que c'est difficile aujourd'hui de, voilà, de, de voir comment euh, ce pluralisme, il peut être... Euh, euh, repenser, réaménager ou sur quelle base, et c'est ce que j'ai essayé de dire dans mon intervention on peut aussi penser des dynamiques de rassemblement euh, du monde du travail et euh, des, des syndicats Merci Stéphane Alors, il y a beaucoup de choses qui, qui ont été dites euh, qui, qui m'ennuient un peu parce que si je veux répondre à ce qui a été dit, ça m'oblige à... À abandonner la neutralité qui est censée, euh, qui est censée être la mienne. Euh, alors tant pis, hein, c'est pas grave, de toute façon, comme je ne représente que moi-même, ça n'engage que moi. Sur, euh, sur la question des jeunes, alors je pense qu'en effet, ça, ça fait partie des, des priorités qui, à mon sens, doivent être celles du syndicalisme en général et, et de la CGT en particulier. Alors il suffit de nous regarder tous autant que nous sommes, hein, euh, on reste jeune, c'est vrai. Mais il n'empêche que dans 10 ou 15 ans, il faudra que ce soit d'autres que nous, ou que vous, qui, euh, qui soient assis euh, dans ces fauteuils, et que peut-être euh, nos cheveux soient un peu moins blancs qu'ils qu ne le sont aujourd'hui. Il y a l'enjeu du renouvellement, hein, qui, qui est évidemment euh, connecté à, à celui de la capacité des organisations syndicales à faire venir vers elles les jeunes, et pour ce qui me concerne, et il me semble que tout milite pour que euh, la CGT fasse de cette jeunesse un de ses viviers de syndicalisation. Je pense qu'il y en a plusieurs euh, plusieurs euh, qui euh, m'inciteraient à dire qu'il euh, faut peut-être revenir de fait sur euh, certaines préventions qui ont pu exister pour des raisons historiques, euh, qui faisaient qu'à un moment donné la CGT s'interdisait plus ou moins, de, enfin, plutôt plus que moins, euh, d'aller syndiquer les enseignants par exemple. Alors ça, c'est un petit peu révolu, mais ça existe encore, ça existe encore un peu, qui s'interdisait aussi de marcher sur les plates-bandes du syndicalisme étudiant. Je pense qu'au vu de l'état du syndicalisme étudiant, il serait pas forcément de mauvais ton pour la CGT d'aller voir d'un peu plus près ce qui se passe dans les universités, y compris si nécessaire, en créant des organisations dédiées, y compris si nécessaire, me semble-t-il, en attirant vers elles, y compris des jeunes qui ne sont pas encore au travail, mais c'est-à-dire des étudiants purs et durs y compris s'il faut pour ça modifier, modifier ses statuts. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je suis tout à fait favorable à ce qu'existent des, des structures dédiées euh, qui peuvent éventuellement contribuer à siphonner ce public-là. Et puis au fond, euh, moi qui tout à l'heure euh, le rappelait euh, Gilbert, euh, travaille pas mal sur euh, le secteur des mines énergie. Euh, pour ceux qui euh, sont de ce secteur-là et pour d'autres, euh, rappelez-vous que... Euh, dans un tout autre domaine socioprofessionnel, Marcel Paul disait Eh bien on va créer une structure dédiée au cadre pour les siphonner et les associer ensuite et les faire converger vers les enjeux qui sont ceux de, de l'ensemble des travailleurs de, de l'énergie. Et donc l'existence de structures spécifiques ne me paraît pas être, de ce point de vue-là, une, une hérésie. Quant au rapport le rapport au droit. Euh, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense qu'en effet, sur la longue durée, il y a cette volonté de, de, de substituer euh, aux rapports de force les rapports de droit. Ça, c'est un carcan que, que recherche systématiquement euh, l'ordre dominant et que la CGT, dans sa prime jeunesse, a a volontairement rejeté. Hein euh, on a parlé de Victor Griffel. Alors moi, je l'appelle Griffel. Il y en a qui préfèrent l'appeler Griffulès, ou je ne sais pas combien. Moi, je préfère Griffel. Bon. Mais bref, il s'appelle quand même Victor. Et au, au Congrès, c'était à Bourges, je crois, en 1904. Euh, 20 ans plus tard, euh, 20 ans après le vote de la loi de 1884, un syndicat de, appartenant à l'Union des syndicats de la Seine demande l'exclusion de la CGT des organisations qui ne se sont pas mises en conformité avec la loi. Et alors ça crée quand même un, un débat assez agité et, et Victor euh, est obligé de monter à la tribune. Et il dit, il explique euh, on est la CGT. Par conséquent, si certains de, certaines de nos organisations estiment devoir se mettre en conformité avec la loi parce qu'elles considèrent que c'est de leur intérêt, euh, grand bien leur fasse, si en revanche elles décident de ne pas le faire, qu'elles ne le fassent pas. Voilà. Nous sommes la CGT. La CGT ne s'interdit pas d'utiliser les ressources du droit lorsque celles-ci permettent de faire avancer la cause. En revanche, elle ne s'interdit pas de les transgresser quand elles ne le permettent pas. Et je ferai une dernière parenthèse là-dessus. J'ai du mal à penser qu'en 1936, les ouvriers qui auraient respecté le droit de propriété auraient obtenu les 40 heures et les deux semaines, les deux semaines de congés payés. Alors... C'est aussi la raison pour laquelle il me semble que peut-être il faudrait, et Sophie soulignait à juste titre l'importance de nommer, de se nommer aussi. De se nommer parce que c'est en se nommant qu'on construit une contre-culture. Et c'est en se construisant comme contre-culture qu'on crée un rapport de force, ou en tout cas qu'on participe à créer un rapport de force, c'est-à-dire qu'on se fait contre-pouvoir plutôt que corps intermédiaire. C'est la raison pour laquelle, en relisant récemment les statuts de la CFDT, je me suis dit que finalement, je, je me suis demandé si le syndicalisme qui est le vôtre, alors qui est le nôtre, puisque moi-même, pour ne rien vous cacher, je suis adhérent de la CGT, euh, le syndicalisme qui est le nôtre, finalement, est-ce qu'il ne devrait pas euh, s'appeler syndicalisme de révolution sociale plutôt que de transformation sociale Parce qu'en lisant ces statuts de la CFDT, la CFDT dit ceci, la CFDT est une organisation de transformation sociale. Alors j'ai quelques doutes hein, d'ailleurs sur cette, euh, cette orientation, en tout cas si euh, transformation sociale il y a, je suis pas sûr qu'elle aille dans le sens que vous qui êtes dans la salle souhaitez ardemment. Alors des préventions sur le mot « révolution », je ne suis pas sûr non plus qu'elle soit d'actualité, d'autant plus que, hein, souvenez-vous, un certain Emmanuel M. Euh, intitula lui-même en 2016 ou 2017 un livre « Révolution ». Donc a priori, il hein, n'y a pas de raison que la CGT euh, s'interdise de se revendiquer de la révolution sociale. Mais ce qui me permet de faire le lien aussi avec, euh, avec ce qui était dit euh, à propos euh, du succès d'une mobilisation et du rapport entre politique et sociale. Pour moi, ce qui fait le succès d'une mobilisation, c'est l'existence d'une dynamique. Voilà. Et c'est ça l'interrogation qu'il y a à voir. Qu'est-ce qui permet de, de forger une dynamique Est-ce que c'est euh, un appel ponctuel à une journée d'action éventuellement répéter à intervalles plus ou moins réguliers Est-ce que c'est euh, cela plus éventuellement euh, investir la rue Parce que euh, même si le capitalisme, en effet, il se construit dans les entreprises, il se trouve quand même que les quelques mouvements sociaux récents que chacun connaît euh, sont partis de l'espace public. Euh, je pense pas seulement aux gilets jaunes, hein, je pense aussi aux nuits debout. Donc je, je crois qu'au contraire, il est nécessaire de, de parvenir à, à construire une synergie entre la contestation du capitalisme dans l'entreprise et l'investissement de l'espace public, y compris par ceux qui éventuellement ne seraient pas partis de la contestation via l'entreprise elle-même. Euh, il y a certaines formes de synthèse qui peuvent être, me semble-t-il, pertinentes. Pour euh, euh, revenir sur euh, Jules Gued, alors je ne sais pas qui a dit qu'il était réformiste, hein, moi j'ai juste dit qu'il était marxiste. Bon, après, chacun pensera ce qu'il en voudra. Et, et finalement, le marxisme est aussi une forme de réformisme, hein, dans la mesure où, euh, y compris les syndicalistes révolutionnaires eux-mêmes, n'ont jamais euh, distingué, euh, au fond, euh, l'action euh, revendicative quotidienne, comme ils le disent dans la charte d'Amiens, et la transformation révolutionnaire de la société. C'est la raison pour laquelle, et, et je terminerai là-dessus, ou presque, euh, je préférerais finalement... Euh, les appeler, plutôt que syndicalistes révolutionnaires, j'ai envie de les appeler pragmatistes, ou en tout cas... Enfin, plus qu'un syndicalisme révolutionnaire, je dirais un pragmatisme révolutionnaire. Un pragmatisme révolutionnaire, à la fois dans leur rapport au parti et à l'autonomie, parce qu'en réalité, les syndicalistes révolutionnaires, à aucun moment, ne se sont interdits de prendre des contacts avec des parlementaires, avec des élus, dès lors que ça faisait avancer leur cause. Pragmatique dans le rapport à l'utopie, parce que, disent certains textes, très beaux textes d'ailleurs, l'utopie, elle sert à avoir un horizon, elle sert à avoir une perspective, mais elle sert aussi de manière très fonctionnelle au quotidien, à éviter de tomber dans les trappes de l'intégration que tend en permanence l'ordre dominant au champ syndical, très pragmatique dans le rapport à la revendication, parce qu'en effet, là aussi, euh, ils construisent un horizon, ils déterminent un horizon, mais cet horizon, euh, il pas, ils n'hésitent pas, disent-ils dans un certain nombre de textes, à le revendiquer par étapes. Un des syndicaliste révolutionnaire qui est parmi mes préférés, un certain Raymond Perica, disait dans des textes, alors qu'il est ouvrier du bâtiment, secteur qui à l'époque est la quintessence du syndicalisme révolutionnaire, il leur dit « si vous travaillez 11 heures, demandez-en 10, si vous travaillez 10 heures, vous, demandez, vous en demandez 9, si vous, en demandez, si vous travaillez 9 heures, vous en demandez 8 » et ainsi de suite. Il dresse un horizon, mais il ne s'interdit pas d'atteindre cet horizon par étapes. Donc je pense qu'il serait malhonnête de, de distinguer la révolution et la réforme de, de ce point de vue-là. Quant à, dernière chose, quant à représenter le groupe... Euh, c'est effectivement oui je sais qu'il faut couper c'est la raison pour laquelle je vais couper précisément je pense que représenter le groupe c'est aujourd'hui un défi euh, particulièrement important et qu'il l'était peut-être moins finalement pour les syndicalistes révolutionnaires je dis ça j'en sais trop rien, faudrait vérifier mais pour la raison toute simple qu'ils se considèrent au fond comme une avant-garde quand on se considère comme une avant-garde à la limite on n'a pas forcément besoin d'être en, en parfaite adéquation sociologique avec le monde du travail tel qu'il est en revanche pour un syndicalisme qui choisit de construire sa légitimité par la voie électorale là en effet l'inadéquation entre la sociologie des représentants et des représentés elle est beaucoup plus problématique Merci beaucoup Stéphane je voudrais remercier notre conférencière et nos conférenciers nous avons 15 minutes de coupure mais 15 minutes pile hein, voilà. c'est à dire qu'il est 10 et si on revient dans, à 25